Bienvenue pour ce nouveau Mardi Débat, tous les mardis de 19h à 20h30, c'est votre débat et on va parler également d'actu sur nos jeux de foot préférés. Je suis, mm -hmm. comme tous les mardis, avec Idekun et on a comme invité Davos et Monsieur Quinton. Du coup, vous les avez entendus. Eux. Davos, TikToker de talent, futur ex-joueur euh, ex <rire> ex pro. Tu même pas commencé par joueur euh, professionnel. <rire> J'allais dire, futur ex-joueur pro PES et maintenant, on ne sait pas trop. <rire> Membre de Exactement. la BMS, membre Exactement. de la BMS quand même, membre de la team BMS euh, Joël et Alex, qu'on qu salue, salue les amis. Exactement, ça c'est lourd. Ouais. Il est en attente de tournoi depuis en établissement <rire> des communications de tournoi, tu vois, depuis deux mois. Exactement, maintenant. ouais, incroyable. <rire> et attend, du attend, coup, hein. et monsieur Quinton, euh, youtubeur euh, entre autres PES, eFootball football euh, Bon, maintenant un peu de FIFA. N'hésitez euh, ouais. pas à aller checker ça. on a également des lives sur Twitch, donc n'hésitez pas, d'ailleurs Davos aussi, hein, ces deux personnes font des lives également sur Twitch, donc n'hésitez pas à les suivre les amis. Comment ça va déjà Tout va bien ça, ça va très va. très, très bon. Donc ça le programme, les bien. copains, le programme, déjà on aura les dernières infos sur nos jeux de foot et sur la l'AS Monaco E-Sport Ensuite, notre petit débat, hein. ce soir on va parler de goals et UFL, est-ce mm. qu'ils peuvent euh, Concurrencer en gros hein, les jeux déjà présents, surtout FIFA, parce que les football pour le concurrencer ça peut-être pas être si compliqué que ça, en tout cas on en non, parlera. Je pense pas que ce soit dur. Voilà. Et à la fin, il y aura bien sûr toutes les questions du chat et on va s'engager à répondre à un maximum de questions. Donc gardez bien vos questions pour mm. la fin du live. Messieurs, est-ce que vous êtes prêts pour ce beau Let's programme? Go. Let's, Let's go. go. Bah, c'est parti pour euh, les infos. Alors les amis, du coup, je compte sur vous pour, euh, bah, bien sûr, nous donner votre avis sur bah, toute, euh, toutes les infos, du coup, au niveau de l'AS Monaco eSport, euh, e en bas, et c'est aussi une petite info par rapport à FIFA, c'est que nos joueurs pros ont été remettre les coffrets avec les notes aux joueurs de l'AS Monaco, on avait vu ça euh, il y a quelques semaines, mais là, du coup, ça y est, c'est sorti officiellement, c'était en partenariat avec ESPORT, donc franchement c'est très cool. On voit hein, qu'ils ont rencontré Gelson, il y a des vidéos, il y a une vidéo sur le site, de, sur le, le YouTube de ESPORT, je crois. Euh, on voit Mino avec Gelson. Voilà, c'est très très cool. V2, ouais, ils ont fait du double. Hein. Ouais, ils ensemble, ont fait des matchs. Ils ont fait des Voland avec Redia. Et je crois ouais, qu'il était avec des Isidore, des... Mino. Et en vrai, c'était super cool, ils ont surkiffé et, et les joueurs, en fait, ils jouent tous à FIFA. quoi. Bah, Quel rêve, les gars de... Franchement, je pense <rire> que vous avez le même... On a tous le même rêve de rencontrer des vrais joueurs. C'est hein. le kiff. Hein. Du coup, bah, on euh, continue exactement. On continue avec l'actu. Euh, L'AS Monaco qui a rencontré euh, en 2v2 aussi les joueurs pro du PSV Eindhoven juste avant le match euh, de, du PSV qui a eu lieu en Ligue des Champions. Donc... Euh... D'ailleurs, c'est pas en Ligue des Champions. Tu... Je dis des bêtises non, en, en Europa. Europa League, mon ami. En du plus, coup, moi, je fais. Bah oui, J'ai tellement envie de dire. Non, ouais, c'est en Europa League. Malheureusement. En, fait, en matière musicale, Ouais. Bon, je sais, on a perdu. Euh, voilà, Révisa et Mino. Mais le truc, c'était que c'était en mode normal. On avait l'AS Monaco. Je dis pas que l'AS Monaco est nul dans le jeu. Mais en mode normal, <rire> vous savez très bien que c'est différent. Je veux pas trouver d'excuses aux joueurs. Mais euh, habituellement, on est sur le mode fut, hein. ouais. la compétition officielle se joue sur le, le fut. Gameplay est Toutes, le gameplay n'est pas le même. C'est pas le même, c'est pas la même chose, tu n'as pas les mêmes joueurs, tu es habitué à tes cartes, etc. Du coup, c'était très difficile. C'est pas vraiment, on va dire, c'est plutôt anecdotique. Et en plus, <rire> du coup, il y aura le, y aura la, le, le match retour, il y aura le match retour le 4 novembre, qui ouais. normalement sera casté ici même. Donc euh, voilà, on fera un petit live, on vous commentera ça, Exactement. le match retour. Donc euh, voilà, j'espère que vous serez présents poursuivre ce mmh. match retour. Salut tout oui. le monde dans le chat, hein. bienvenue. Salut, bienvenue les gars. Salut les mecs. Au niveau des jeux de foot, il y a eu quand même pas mal d'infos. Et là, vraiment, j'attends la réaction de M. Quinton et de Davos parce qu'il y a eu des petites infos <rire> sur notamment ont... Ah, c'était mmh. croustillant sur eFootball. Du coup, je garde ça pour la fin, bien sûr. On va, on va parler de <rire> tous les jeux. Euh, au niveau de FIFA, il y a eu bah, deux matchs sortis. Il y a la deuxième qui est sortie aujourd'hui. Euh, je sais pas si vous avez eu le temps de tester, les gars. Moi, je n'ai pas l'impression que ça ait changé grand-chose. J'ai fait 2-3 matchs et je n'ai pas trop vu de différence. Après, je ne me suis pas vraiment attardé dessus. Ouais. Mais, euh, mais ouais, pour l'instant, je n'ai pas trop. Il faudrait que je saigne un peu plus pour voir vraiment s'il y a des modifications. Le petit... du coup, pas trop. La petite info bonus, c'est qu'il y a un, un pack Prime à récupérer pour ceux qui jouent à FUT. Ceux qui sont mmh. avec Amazon Prime, voilà, c'est toujours sympa de le savoir et de le faire. C'est gratuit. Bon Ouais, c'est gratuit, c'est ouais. pas cher, et donc c'est plutôt ouais. cool. Hein. D'ailleurs, euh, ah, n'hésitez pas, pas à le faire. Au niveau de Football Manager, ça y est, la bêta est en ligne. Il y a du coup euh, tous les joueurs qui ont précommandé le jeu, qui peuvent déjà y jouer. Euh, je sais pas si euh, vous êtes joueur de, de FM, toi je sais que M. Quinton, tu avais déjà fait des lives dessus, des vidéos ouais. aussi. Ouais, gros joueur FM, ouais. t'as pas bah, test surtout encore, cette, surtout cette année. J'ai pas encore testé non, cette année parce que tu vois, je suis un peu traumatisé par les bêtas. <rire> <J 'avoue>. Donc, <rire> Apparemment, elle est très bonne. J'ai entendu, dire était... du jeu. ouais, ouais, non, je, euh, je me fais pas de doute. Je fais, j'ai pas de doute sur la bêta de, de Football Manager tous les ans, il n'y a pas de problème, mais je suis quand même un peu traumatisé. Ouais, J'attends la sortie du jeu et quand le jeu sortira officiellement, qui sera complet. Euh, Bien sûr mmh. que je, je saignerai et je proposerai du contenu dessus aussi. Toi Davos. Ouais pareil. Hein. C'est vrai Ouais pareil, j'ai jamais trop joué, mais ah, ce... bah là il m'intéresse. Et en plus apparemment ils ont amélioré, ils ont amélioré le mode draft, j'avais vu ça, qui est super cool, qui est un mode ouais. où en fait euh, justement en stream c'est sympa, tu, ah. tu, tu peux... Euh, toi tu as ouais, déjà testé, c'est super sympa, donc euh, voilà, plutôt cool. Petite info sur so Rare, on n'en a pas encore parlé sur la chaîne de l'AS Monaco, mais du coup moi, vous savez que j'aime bien, donc j'avais envie d'en parler. Il y a une grosse info. C'est que Sorare est devenu partenaire de la Bundesliga en entière. Donc voilà, c'est plutôt énorme comme info. J'avais envie de vous partager ça. Euh, Sorare qui explose. On avait même vu euh, Emmanuel Macron, le président, faire un, euh, un message par rapport à Sorare. Donc voilà, c'est quelque chose qui est. Vous même pas. Ouais, c'est quelque chose qui, qui, qui, <rire> qui pousse, qui sort et, et on aura l'occasion d'en parler. On fera sûrement un live sur cette euh, sur cette chaîne avec mon Comment ami Idé Kouni. Ouais, FM aussi, d'ailleurs. Ouais, FM Manager, aussi, exactement. Que ce soit Football Manager ou Saurar, on va en parler, les gars. Nous, on touche à l'actualité des jeux de football et de tout ce qui touche, entre guillemets, au football virtuel. Du coup, on aura l'occasion avec des invités incroyables. Eh, toujours, toujours, toujours. toujours. Et, enfin, et enfin, on va bien sûr parler de e football. <rire> les dernières infos. Ah, <rire> laissé ça pour la fin, ah, J'ai laissé ça pour la fin parce que d'habitude, les, les, infos, les infos sont un peu courtes et on passe au débat. Là, je pense que les infos elles vont être un peu plus longues parce qu'il y a tellement de choses à dire. Alors, la première info euh, à traiter, c'est euh, le report, bien sûr, de la mise à jour euh, 0.9.1 qui devait sortir euh, le 28 et qui a été repoussée à début novembre. Euh, bon, les gars, allez, on... monsieur Quinton, j'avais envie, même si, bien sûr, tu as fait des vidéos dessus, mais j'avais envie d'avoir voilà, ton, ton, ton avis en live. Euh... C'est compliqué, hein ah oui, c'est compliqué. Puis en plus, on parle d'une mise à jour 0.9.1.0.1. Ouais. ouais, donc 0.9.1, Donc c'est une mise à jour qui est censée être une simple mise à jour corrective. Donc il ne faut pas en attendre beaucoup. Exactement. Euh, ouais, ça, il y en a beaucoup de... qui n'ont pas compris. Hein. C'est pour ça que tu fais bien de préciser. Ouais. Hein. Il y en a beaucoup ouais, qui ouais. pensent qu'une mise à jour comme ça peut régler plein de problèmes. Sauf que, euh, non, malheureusement. Non, non, 0.9.1, ce n'est pas quelque chose de majeur, donc euh, il ne faut pas en attendre beaucoup. Euh, ce que j'ai dit sur YouTube, c'est que Konami a passé son temps dans le mois d'octobre à s'excuser. Ils ouais. ont fait trois tweets, trois excuses. <rire> c'est quand même incroyable, c'est lunaire. Et, euh, et euh, ouais, et on, on est quand même un petit peu déçu et encore un petit peu plus inquiet euh, que, que cette mise à jour soit reportée. Ils se sont engagés il y a trois semaines à la sortir le 28 octobre et une semaine avant, ils ne peuvent pas. Et ils la reportent encore pour on ne sait pas quand. Pour le mois de novembre. Pour Surtout la que. De novembre. Non, pas petit, Surtout vraiment. que. Moi, ce que te... j'ai dit, hein, moi, ça me fait très peur qu'ils repoussent carrément le jeu qui doit sortir le 11 novembre. Euh, ah oui, oui, mais je pense que ça non, va sûr. aller bon, avec. Sûr. Sûr. Il ouais, y a de grandes ouais, chances. Ouais, ouais, novembre, décembre, voire janvier. Hein. Ouais, mais c'est sûr. Nous, pour nous, c'est sûr, les gars. Mais euh, quand. Euh... Si on l'entend très bien, M. Quinton je... oui. oh, on oh, Non, on n'entend pas bien, euh, M. Quinton, les gars. Il y a deux, trois messages dans, sur le ouais. chat. Ah, bon. Après, c'est pas c'est bah, pas ouais. hyper intéressant. Ce que si, je dis. si, c'est ouais, très non, intéressant. Oui, ça va. <rire> très intéressant. Si, au max, voilà, au max. Et du coup. <rire> euh... Ah oui, ah, on va augmenter. Voilà. Hop. Et du coup, euh... ouais, parce que beaucoup, non. En fait, c'est peut-être d'ailleurs volontaire de la part de Konami ne de pas tout de suite dire que le jeu complet est reporté. Euh, peut-être pour, euh, pour amener les trucs petit à petit, que ça ne fasse pas trop mal d'un coup. Mais voilà, il y a de grandes chances. Mais encore une fois, c'est compliqué en termes de, de communication, ce qu'ils font là. <rire> Ben ouais. C'est compliqué aussi parce que ça manque de transparence, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qui se passe. Moi je préférais qu'ils nous disent on reporte la mise à jour pour telle et telle raison en fait. Mais Bien là sûr. on ne sait pas, on reporte on pas pourquoi, ouais. à première quinzaine de novembre, mais on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Donc nous on est obligé de spéculer, on se fait des films. Parce qu'on sait rien en fait. Exactement. Et sans date aussi, sans date de, sans date claire. Quoi. Oui. Pourquoi bah parce oui. début novembre, on sait pas pour eux. Bah, la, la, la, fo moment. la fois où ils ont donné une date claire, ils n'ont pas pu l'assumer et une semaine avant, ils reportent. Donc tu vois, maintenant ils, ils, ils se mouillent ah, bah, <rire> ouais. plus. C'est vrai. Novembre. Ouais, tu vois, ils, ils osent plus. Mais ouais. moi, moi, je préférais limite que Konami, là, il fasse un communiqué, mais vraiment long, hein, pas juste on s'excuse, merci de votre assiduité, je ne sais pas quoi, euh, qu'il fasse un communiqué en disant, voilà, on a tel problème, tel problème, tel problème, on n'arrive pas à corriger les bugs, euh, on va reporter le jeu à janvier 2022, mais qui nous explique quoi. On mérite quand même des explications. Ben bah, oui, oui, oui, clairement. À Davos. Euh... Oh, on a un questionnaire, ça va On prendre un petit ah, questionnaire. Du coup, bah, ça ah, écoute. Putain. On en en parle maintenant, là Ah, on en parle maintenant. La news du jour, on vous partage le questionnaire sur eFootball 2022. En fait, au début, aujourd'hui, ce n'est pas UFL Goals, les gars. C'est PES, tu vois, c'est... Non, alors, à la base, avec Idé Koun, pour vous dire la vérité, on voulait faire un live spécial, mais on s'est dit que ça allait être compliqué. Ouais, mais spécial, tu veux faire quoi En vrai, les gars, on dit qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qui est ultra paradoxal, c'est qu'il y a énormément de choses à dire sur rien. Parce qu'il n'y a rien, en fait. les news c'est qu'il n'y a rien, c'est ça en bah, fait le ça, truc est qui est, est incroyable. Ça. Est ouais, ça. Et enfin, tu disais du tort. du coup aujourd'hui, le questionnaire les amis, ah, vous l'avez le... fait ou pas Est-ce que vous avez pris 45 minutes de votre temps Là, pour le remplir <rire> Le questionnaire il est lunaire, le questionnaire, moi je me suis arrêté à la première vu. page, le... Quand, quand le déjà, ils te disent, euh, un joueur qui a une meilleure note en passe, fait des meilleures passes qu'un mec qui a des moins bonnes notes en passe, est-ce que vous êtes d'accord <rire> Ah, regarde, je... On en est là J'ai en... pas vu, ah, j ai, j ai pas vu on les questions. On en est là avec ce qu'on a. I, I, I prefer oh, not oui. to speak, euh, comme disait Mourinho. Hein, franchement, hein, c'est. Ah, euh, frérot, euh, on va rien dire, c'est mieux. Hein. C'est oh, compliqué. Ah, c'est chaud. Ça rien... En fait, le questionnaire n'a rien à voir avec le jeu qu'on a. On n'en on est, ouais, est pas. Honnêtement, je pense que est des... les gars, je pense vraiment que ce sont des questionnaires assez génériques. Davos, Monsieur Quinton, vous savez très bien qu'on a déjà eu ça les dernières années. Euh, les gars du chat aussi, d'ailleurs que je salue. Salut Brizy, salut tout le monde, hein, tous ceux qui viennent d'arriver. C'est tout le temps des questionnaires assez euh, généraux, c'est-à-dire il euh, n'y a pas vraiment de spécificité. Tu vois là, peut-être qu'il a été balancé, peut-être qu'il devait être balancé en février-mars, mais comme c'est un peu, on va dire, il euh, y a un peu la tourmente, tu vois, c'est la tempête. Oui. Tu vois bah ils l'ont balancé maintenant histoire de dire qu'on est dans la réaction, qu'on essaie d'anticiper certaines choses, ou plutôt qu'on essaye de voilà de réparer. Je sais pas, mais ouais, c'est très générique. Hein. Moi, j'ai fait quelques questions et puis, enfin, euh, j'ai répondu là. à quelques trucs. Hein. Je t'ai déterre au oh, déterre. le ouais. menteur. <rire> ah, heureusement, ah, je... Pas, je... heureusement que <rire> je suis assis, regardé. là. <rire> non, mais en vrai, qui, va... qui peut croire que ce questionnaire va avoir un réel intérêt sur la suite du jeu On n'est on plus dupe maintenant. Voilà, on... Oui, ça fait 3-4 ans, ils le font, le questionnaire. Et puis là, on en est à un tel ouais. point que as... si tu as vraiment besoin d'un questionnaire pour savoir pour... pour savoir ce que tu dois corriger, mm. c'est dû... c'est grave, quand même. Ouais, ouais c'est compliqué, mais après, c'est voilà, vous savez comment mais ça oui, se passe. oui, hein. c'est enfin, pense... de la com. Ouais, c'est de la com, mais c'est compliqué. C'est de la mauvaise com. Ah, pas ça. c'est de la très mauvaise com. Donc, peu de choses positives du côté d'eFootball, hein. je pense que… Euh... Peu Oui, si, il y a la vidéo de Luthor, les gars. Là, ah Allez voir cette vidéo. ces vidéos, elles sont incroyables. Non, ce qui, qui, qui, pour... qui est très positif, moi, je vous le dis, les amis, c'est que eFootball 2022 a révélé un très grand comique. <rire> non, non, non, vous rigolez Vous verrez dans 5 ans, dans 10 ans Qu'il va remplir les... le zénith de Paris J'ai ouais, ouais, du moment, mal à il est remplir chaud, à mon salon est... Je vous dis Il a un est peu. Est eh, on est là, pas potentiel On n'est pas, pas là pour parler de ça S'il vous plaît Quand, quand, quand il sera interviewé par, hein. par Combini Il dira, bah, moi, voilà. moi je, je viens d'e-Football 2022 C'est e-Football 2022 Qui m'a tout donné Je ne vous oublierai pas, croyez-moi Je ne vous oublierai pas <rire> ah quel homme incroyable. Non, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Là, on va parler un peu sérieusement. Par exemple, Monsieur Quinton et moi, on est dans le même bateau. D'ailleurs, Davos aussi, créateur de contenu, lui encore, ouais, plus, plus, plus joueur e-sport, joueur e-sport. Faut pas ouais, croire, faut hein. faut pas, mais croire, mais que ça, faut pas ouais. croire que ça nous fait plaisir en fait de mm. que le jeu soit parce qu'on a rien, on a tout à y perdre que le jeu soit mauvais. Mm. Monsieur Quinton, il aurait fait mm. des tas de tutos. Moi aussi, mm. on aurait fait mm. plein de lives, euh, on, on montrait beaucoup plus en abo, en, en tout. En fait, c'est ah ouais, négatif ah ouais. pour nous, pour tout. A, ah, a... Moi, j'avais prévu une douzaine de tutos bien ça, sûr, sur, euh, sur la, la, la période de la démo, là, avant la sortie du oui, jeu, tu vois. J'avais même euh, pris quelques images oui. de gameplay de la bêta, enfin voilà, hum. je m'étais organisé ah, et puis ouais, j'ai tout, fou... tout supprimé. Là. Bah, ouais, ouais, ça remet en cause tout ton orga, c'est normal. Hein. Ah, moi, c'est pareil. Donc. Et toi, Davos ouais, euh... Moi, c'est pareil. Toi, joueur pro, là, en plus, il parle pas du tout forcément de tournois parce que... On ne sait rien du tout. Ouais. Donc là, faut pas espérer des tournois avant, de toute façon, 2022, ça c'est sûr. Euh... <rire> mais et du coup je vois FIFA en attendant. <rire> mais là, là, là en fait Luthor et moi c'est ouais, l'avenir de notre chaîne YouTube qui est un peu compromis, mais ouais. là c'est l'avenir de, de, de, de Davos. Euh... C'est l'avenir de Davos qui est compromis quoi. Après, il dit on est dans la merde mais lui il a il dans la il merde. Mais encore dans pire. D'ailleurs j'ai juste devant moi ta liste de licenciement de la part de la BMS. Ils m'ont de la BMS, ils m'ont dit de te la lire en, en live. Non mais c'est vrai. Que ah, on, on va faire une canote litchi hein. Non là cette mais... saison c'est les gars franchement pour résumer le truc à titre personnel cette saison ça va être complexe. pense enfin, pour les joueurs euh, pro amateurs enfin ouais pour les joueurs pro amateurs c'est bizarre mais vous m'avez compris ceux qui sont hors e football pro et pour tous les joueurs entre guillemets va falloir patienter je pense encore quelques mois et il faut prendre son… Voilà, il tu... y a deux jeux pour l'instant, etc. Et si demain, il peut bien il e football, bah, let's go, quoi. Je, je, je supporte plus cette phrase. Il va falloir patienter. Ah, non, et, et fait, surtout, non Et surtout, non. que derrière, derrière ouais. la, la patience que tu, que tu demandes, tu ne sais pas ce que tu as, en fait. Tu vas ouais, peut-être ouais, patienter ouais. pour absolument euh, C'est clair. Non, attention, attention c'est vrai. -mettons, mettons de la nuance, de la subtilité dans nos propos, mon cher monsieur Quinton. C'est vrai. Quand je vous quand dis patienter, je ne dis pas patienter. Ouais, les gars, attendez, ça va être incroyable et tout. Non Faites votre vie, jouez à d'autres jeux, oui, etc. Continue, ah oui, bah, on, va, on a déjà parlé ensemble, il y a plein de choses bah. à faire t en ton... Bah. Même sur TikTok, es en train de percer euh, grâce à ah, cause ah, du jeu, je sais pas, mais... <rire> <avec ses coquilles. rire> Allez checker les gars, hein, vraiment, ce qu'il fait sur TikTok, c'est trop marrant. Plein de vidéos humoristiques, hein, forcément sur PES, mais aussi du skill. Hein, il fait pas mal de skill, notamment sur PES 21. En tout cas, ouais, il va falloir patienter, et patienter, mais pas en mode, ouais, ça va être le retour du roi. Non, t'attends, tu testes, le jeu est gratuit. Tu testes, il est cool, let's go, s'il n'est pas cool... Bah, là, là, Peut-être UFL et Goals. Ah, et tôt, eh bah, et quoi. Quoi. Oh, la transition. Fait une transition et incroyable. Francisco, on passe, <rire> les amis. De toute façon, voilà, on a fait le tour. Hein. Voilà, ouais. on, fait on passe le goal, sur hein. le débat. On est parti en deux heures, mon frérot. Ouais, sur, euh... ça sera le petit jingle, bien <rire> sûr. <rire> euh, Allez. Alors, pour remettre les choses dans le contexte, c'est compliqué de comparer Goals et UFL parce qu'ils ne sont pas du tout comparables. Ils ne sont pas du tout avancé de la même façon. Monsieur mm -hmm. Quinton a fait plein de vidéos sur ces deux jeux. Il connaît très bien le sujet. C'est notamment pour ça qu'on l'a invité. Et Davos. Donc, on va... <rire> <Excuse -moi. rire> non, Davos, bien sûr. Je suis allé en quatrième. Joueur pro. Non, non il a tout. Davos, Davos bon, bon, au-delà au que c'est un mec incroyable, super passionnant et très, sûr. très cool. Euh, ce qu'il faut <rire> savoir, c'est que forcément, il est aussi expert en jeu de football euh, et... C'est un mec qui tweete énormément et qui attend UFL, notamment, Exactement. et Goals. Et justement, pour pouvoir anticiper, oh, oui. bah, bah ouais, du coup, je sais pas, Davos, tu seras le pla mieux placé hein, pour en parler. Ouais. En <rire> je fait, On, y ait un ouais, joueur... on un voulait peu... qu'il y ait un joueur comme Davo justement pour nous parler parce que tous les joueurs comme toi, pro, semi-pro, bah, sont dans l'attente de quelque chose parce que mm. bah, forcément là, avec eFootball il y a trop d'inconnus et effectivement <rire> si UFL sort du bois, sort dans pas longtemps et eh bien et a un vrai contenu avec une scène eSport à mon avis beaucoup de joueurs pro et semi-pro eFootball elles vont forcément passer sur UFL. Donc, c'est pour ça qu'il est là. C'était juste pour la. On est, on est potes, donc forcément, on se vanne. Ce, ce soir, c'est la détente. <rire> la tous, base. Les, tous les quatre, ouais. on est potes. Mais on va bien sûr parler <rire> sérieusement. Euh, bah, tiens, monsieur Quinton, résume-nous un petit peu le, le projet Goals. Parce que je, toi, je sais que tu as fait plein de vidéos sur ta chaîne super intéressante, que tu, tu connais très bien le projet. Donc, euh, résume-nous rapidement le projet Goals pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, Goals, c'est un projet initié par un ancien joueur e-sport euh, de Counter-Strike qui s'appelle Andreas Thorstonson. Ouais. J'écorche peut-être son nom. Euh, il est fondateur aussi de SK Gaming. Euh, donc, c'est un joueur e-sport, en fait, qui, qui a monté ce projet. Euh, il a levé des fonds euh, par le biais d'investisseurs privés. Euh, donc, euh, au niveau du financement, je ne fais pas trop de soucis par rapport à son projet. Euh, c'est un jeu qui est censé est être joueur, un hein. jeu. Comment Ouais. Un triple A, justement, tu parlais de... Bah, C'est ce que j'allais dire. Je, ouais. Jeu triple A, okay. jeu, jeu gratuit, donc free-to-play, mmh. jeu online. Euh, lui, il a fait le constat, en fait, qu'il a fait à peu près 5000 matchs sur FUT. C'est ce qu'il a déclaré. Et il a dit, l'e-sport sur FIFA est cassé. Sur FIFA, Wii euh, e Football. Il, fait, il a été excluant. Ouais, ouais, ouais, il a dit, ouais, voilà, c'est cassé. UFL et Gauls ont on, ça en commun, c'est qu'ils tapent très fort sur les concurrents, ils n'hésitent pas. Hein. C'est deux pieds décollés, les tacles. Hein. Ouais. Vas-y, euh, excuse-moi, monsieur Catron. Ouais, je, ouais, ouais. Euh, L'ambition de Goals, euh, elle, est, euh, elle est très élevée, puisque là aussi, leur ambition, c'est de faire le plus grand jeu de foot de tous les temps. Je, je le cite. Ouais. Donc. Euh... Voilà, ça ne parle pas du petit jeu mobile à 2 euros sur le store, c'est quand même une ambition énorme. Euh, on aura la possibilité de gagner de l'argent puisque en fait le jeu utilisera le, le système de blockchain et de NFT. D'où euh... le lien avec Sora voilà, voilà, ouais, ouais, ouais. C'est bon. ouais, sûrement l'avenir du jeu vidéo, hein, on en parlera ouais. tout à l'heure, sûrement. Euh, mais en tout cas, il sera possible de gagner de l'argent euh, des crypto-monnaies euh, et même de gagner sa vie, c'est ce qu'il dit. Ouais. Euh, donc, euh, c'est pour ça que les joueurs e-sport, c'est ce que tu disais, Luthor, ont une carte à jouer avec euh, Goals et, et, et UFL. Alors, là, oui. donc, je ne parle pas du court terme, hein, je parle du, ouais. sur du long terme. Parce hein, que Gols, il, il y a quelques semaines, il recrutaient les équipes. Oui. Oui, donc, oui, oui, oui. Donc on là, on est vraiment au tout voilà. début du projet. Pour l'instant, Gold, c'est des promesses, oui. des belles promesses, comme tu as dit. Très bien ouais. résumé. Et, ouais. Mais il ouais, ne faut pas espérer que ça sorte avant. Alors, pour que le jeu soit bien, il faut espérer que le jeu ne sortira pas avant plusieurs années. Ouais. Si le jeu ouais, sort dans un ou deux ans, ça va être trop compliqué. On voit que UFL, oui. ça fait déjà trois ans. 3 ans de trois euh, ans de développement plus, hein. non euh, 5 plus ans cinq ah, ouais. ans 3 ans c'est e football j'ai confondu les deux <rire> non, non, football c'est ah bon 3 mois <rire> trois jours, jours. <rire> respectivement c'est 3, 3 ans ils l'ont annoncé là <rire> j'ai vu la news j'ai vu l'info passer apparemment euh, c'est Durandil qui a, qu a, qu a sorti ça des des fichiers cachés tu as fait une vidéo aussi dessus et a trouvé qu'ils avaient commencé en 2019 je crois je crois que c'est un truc comme ça ouais enfin bref du coup, goals oui. Donc euh, voilà, Donc, on va pouvoir gagner, gagner de l'argent. Donc euh, ça, c'est vraiment la particularité de, de, de ce, de ce projet-là. Euh, même si le jeu, il en est vraiment au stade embryonnaire, je pense que c'est très intéressant d'en discuter parce que mmh. euh, si ça va au bout, ça peut complètement révolutionner euh, le, vidé le, le visa. Le... Le, le paysage vidéoludique des jeux, des jeux de foot. Ils ont parlé aussi de faire un jeu qui n'est pas scripté, avec pas de rééquilibrage, pour mettre en avant les compétences de ouais. chacun. Et justement, <rire> il disait que FIFA, pour lui, c'était le gros problème, et c'est pour ça que voilà. l'e-sport e était cassé. Ça nous ramène ouais. au débat qu'on a fait la semaine dernière à Davos et Idécoun. Ouais, euh... complètement, avec Mino Heredia notamment, et qui pointait du doigt ce à cet élément qui perturbe beaucoup de joueurs professionnels, hein, que ce soit sur PES ou FIFA. Ouais. Ouais, donc pas de script, pas de rééquilibrage et un système euh, un peu à la Rocket League pour le classement des joueurs, en hein, MMR. Euh, qui, euh, je, sais, je sais pas ce que vous en pensez, mais sur FIFA, c'est un petit peu… Alors, explique ouais, ce que c'est à que peu près MMR pour… pas. Sur Rocket League, est, euh, on est classé par rapport à, à son niveau et on rencontre que des adversaires de son niveau, en, fait, ouais. en gros. Donc, il ah. y a un Match algorithme breaking, qui ranking. est mis en place… Oui, il y a un algorithme qui est mis uh, en place dans Rocket League. Rating plutôt. Rating. Sorry, mais… Voilà. En fonction des notes. Rating, ouais. Et euh, dans l'algorithme, ça prend en compte, par exemple, le taux de victoire et tu vas rencontrer mm. que des adversaires qui ont à peu près ton, ton level. Mm. Et suivant ton niveau, tu es, es classé sur Rocket League. Tu as le niveau, par exemple, Bronze 3, Bronze 2, Bronze 1, Argent, jusqu'au niveau maximal. Et donc, donc on aura ouais. un système comme ça sur, sur Golds. En fait. L'avantage de euh... ça, c'est que ce n'est pas frustrant, en fait, parce que forcément, tu joues qu'avec des mecs de ton niveau, à la différence oui. d'un champ ou… Ou des fois, tu vas tomber sur un genre pro qui va t'éclater où tu peux rien faire, ou sauf avec ouais. le script où là, bah, c'est l'intérêt voilà, du script. Voilà, c'est ça surtout. Si Et tu ouais. joues avec des mecs Et de ton coup, niveau, ouais. le script n'a aucun intérêt d'ailleurs. Parce que sur Fut, bon, moi là je suis en division 4 sur, sur Fut, je trouve que les adversaires que je rencontre ont à peu près mon niveau. Ouais. Parfois je trouve sur des adversaires oui, ça, qui sont beaucoup plus forts, mais ils, la plupart ont à peu près mon niveau. Je me mange assez ça. rarement des roustes, euh, Sauf hier, hier soir sur, sur mon live sur Twitch. <rire> ça m'a fait mal. <rire> je me suis pris un 6-0. C'est dur. C'est rare, ah, rare. Sur la centaine de matchs que j'ai fait... On a à peu près le même niveau, donc ça je trouve que c'est plutôt bien foutu, ouais. euh, mmh. notamment par rapport à PES où là tu pouvais rencontrer des joueurs bien plus forts que toi. Ouais. Euh, mais, mais, tombé mais sur mais un là par... comme là-bas, là. là. Ouais. Ouais. Et, et, et là par contre, sur, sur Golf, oui, pas de script, pas de rééquilibrage. Euh, et, et puis je pense que c'est hyper important que pour un projet comme ça, il n'y ait pas de script, pas de rééquilibrage parce qu'il y a de l'argent en jeu. Tu ne ouais, peux ouais, pas te ça, permettre ouais. de mettre du script et du rééquilibrage s'il bah, y a des NFT à jeu, gagner. Ouais. Davos, <rire> ouais. En tant que joueur pro. Ouais. Euh, oh il ouais. y a aussi de l'argent à gagner, il y a aussi de l'argent en jeu dans tous les tournois, il y a du cash oui. price. Pourtant, ça n'empêche ouais, pas qu'il y, du... qu y ait du script. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai. surtout sur FIFA, par exemple. Il ouais. y a trouves beaucoup de... Bah, par exemple, on met de l'argent dans le jeu pour avoir des joueurs, et après, tu as une espèce de rééquilibrage où ton joueur devient moins bon, parce que le mec en face, il a des moins bons joueurs. Mmh. C'est bizarre, quoi. Alors, sachant, mmh. rappelez-vous, il y a un an ou deux, il y avait euh, euh, eSport qui avait donné ces lignes de code, parce qu'il y avait une plainte qui avait été déposée, et soi-disant, ils auraient prouvé que le script n'existait pas. Ah, je, mets des... ouais. je mets des guillemets énormes, hein. mais c'était oui. sorti. Euh, Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je voulais juger, en tout cas. Exactement. Je crois que j'ai vu un article tout à l'heure, notamment relayé par, euh, je crois que c'était sur FIFA Gamers Blog, ouais. qui parlait du script de certains joueurs qui avaient fait genre, une sorte de d'union ou je sais pas quoi pour montrer en effet que le script existait mmh. et euh, qu'il existait bel et bien. Ouais, du coup, c'est forcément ouais, aujourd une problématique. Aucun... Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent du script. Je pense qu'à partir du moment où tu acquiert un certain niveau, un certain skill, entre guillemets, dans, dans les jeux de football, ça devient une problématique. Je ne parle même pas des joueurs comme Davos ou des joueurs professionnels mmh. qui, eux, bah, forcément, c'est leur métier, c'est leur vie, quelque part. Et tu te dis que tu t'entraînes pour parfois avoir des matchs aléatoire et qui ne dépendent pas de tes compétences à toi. Ouais. Après, marquer ouais. son, sa com dessus, un élément de leur communication dessus, je pense que c'est c'est cool. Alors après, faut, faut il ouais. faut, faut quand même être objectif les amis, parce que là, on a quand même quatre mecs qui sont beaucoup plus PES. PES était extrêmement scripté et mmh. on mmh. le voyait à e football Pro, c'était souvent un match pour l'un, un match pour l'autre. Euh, voilà, FIFA est scripté, mais les PES aux... Aux aussi, de aussi. De football, était au moins PES ouais. Faut, faut... Et, et c'est ça que veulent combattre, euh, le... enfin, en tout cas dans la communication, ouais. les nouveaux projets UFL euh, et Gold. ça c'est vraiment ah, euh, super quoi. Alors, au niveau de Gold, mmh. voilà, on, on, on... cette promesse elle est belle, maintenant on va mmh. falloir attendre, parce que pour l'instant on n'en sait pas plus, ça peut être, et attention, la com et la réalité, on l'a très bien vu et très souvent, il y a parfois un monde d'écart, donc ça, il faudra se méfier. On l'a vu très récemment. Après, par rapport à e football, non, parce que regardez, la com est pétée, le jeu est pété. Ouais. Ils sont cohérents. Belle pêche Il y des promesses, des promesses <rire> quand même. Ouais, ouais, il nous avait fait des... Ah oui. oui, non, mais ça. Ah, il a raison Davos. Si, tu, si on revient deux ans en arrière avec Messi et on nous promettait une révolution, etc., là, s'ils font pareil avec Goals... mais ça, je parle pas de ça, Ouais, je, je parle pas du, du teaser de Messi parce que ça parle d'un jeu qui est passé à la corbeille dans le bureau de Soda. Ouais, de, ouais, de, mais c'est ce qu'il nous avait je promis. Voilà, oui, oui. Mais je parle de la dernière com. Ouais, logo, ah oui, voilà, bah là, là, là c'est parfait. Ah, est on, là, on est dans est la cohérent. cohérence. C'est cohérent. Voilà, exactement. Ils sont, ils sont cohérents. Du oh, coup, Goal. Bah, on va ouais. pas, on va pas le mettre de côté, mais du coup, il y a peut-être pas grand chose de plus à dire. Par contre. Ouais, ouais, ouais, ah oui, si. parce que ouais, c'est quand même basé sur blockchain et les NFT. Alors les NFT, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est des, des fichiers, ça peut être des fichiers audio, euh, des, des fichiers... Euh, numériques, Alors ça, je peux expliquer, gros. si tu veux, je suis expert là-dedans. Ouais, voilà, bah, voilà, tu connais. Les NSP, n -N NFT, notamment. utilisés c'est même pas le euh, Utilisé sur Sora. NFT. <rire> <rire> <rire> no fungible token. Donc, des, voilà. euh, des tokens non fungibles. En fait, c'est-à-dire que ça se passe sur Internet. C'est des choses qui n'ont pas de matière. Et pourtant, c'est des objets euh, qui sont infalsifiables et qui sont traçables et on mmh. sait exactement où ils sont et ils ne peuvent pas être copiés, etc. Donc, ça veut dire que si, si, par exemple, vous avez une carte de Cristiano Ronaldo avec un certain numéro et en NFT, cette mmh. carte-là, elle sera unique. Vous ne pourrez jamais avoir une deuxième carte. C'est très en fait, fort, c'est ce très bien. Ce que c'est du coup, c'est la propriété. Exactement, la propriété voilà. et, la en et la rareté, mmh. parce mmh. que forcément, ouais. c'est un nombre limité. Par exemple, ils ne pourraient pas dire, sur uh, Goals, on va imaginer qu'ils utilisent effectivement ça, ils ne pourront pas dire… On vous sort 1000 cartes de CR7 et un oui. mois après, on vous sort encore 1000 cartes de CR7 les mêmes. Non, ce n'est pas possible. Oui. Il y aura forcément oui. des différences. Et un peu... Alors que FIFA, bah, on ne sait jamais combien il y a de cartes de CR7, combien il y a de cartes de Messi. Oui. C'est eux qui gèrent, c'est oui. eux qui font oui. les ouais. choses comme ils veulent. Là, ce sera différent. Par contre, oui. attention, parce qu'on le voit avec Sorar, les prix vont être énormes. Un mec, un, un, un mec, un crack, un mec très fort, un Mbappé, etc. Euh, sur ce rare, c'est des cartes. Une carte, ça peut se vendre. Alors, je sais plus le record, mais je crois que c'est plus de 200 000 euros. Mais ça, je dis une énorme bêtise. Je crois que c'est beaucoup plus. Ah oui. Ah oui, oui. Donc, euh, je vais aller vérifier. C'est incroyable. C'est ça, la particularité... ça grand, il a... ouais, la particularité. La particularité de Golf, c'est qu'il va falloir euh, payer l'ISF en fait pour jouer à Golf. C'est ça. <rire> c'est ça. Mais euh, après, euh, le. La chose qui... qui me rassure un peu, c'est qu'il y a les pros, ils nous disaient la semaine dernière, ils mettent énormément mmh. d'argent sur le jeu et c'est de l'argent qui est perdu. Là, leurs cartes, mmh. ils, bah, ils pourront les revendre, mmh. etc. Ouais, à euh... voir. Après, moi, ça oui. me dérange toujours un peu cet aspect. Tu sais, de base, tu achètes un jeu vidéo, c'est pour avoir un. C'est un kiff, quoi. Demain, tu as 14 piges, la blockchain, tu t'en bats les reins. Tu vois, tu as 15 ans, euh, et comment ça va être légiféré Est-ce que ce sera en moins de 18 ans, plus de 18 ans Moi, ça me dérange, c'est-à-dire que tu peux ajouter, tu vois, peut-être en option ou quoi, pour certains utilisateurs. Mais mec, est-ce qu'on a vraiment besoin d'inclure tout ce système et tout cet univers-là pour pouvoir aimer les jeux de foot, enlever le script et mettre, un, on va dire, un modèle qui est d'équité Je ne suis pas sûr. Ouais, ah, pour, bah, moi, pour, moi, une... va... pour moi, ah, c'est une proposition aussi. Pour moi, c'est une, une des limites. Ouais. Hein. C'est une des limites. Ouais. Je ne hein. sais pas. Franchement, j'ai vérifié. J'ai vérifié. Vrai, hein. Le record, c'est la carte unique de Cristiano Ronaldo qui s'est vendue le 14, 14 mars sur Sorare, 290 000 dollars. Une carte. D'accord. Oui, euh... Mais je crois <rire> que ça a été dépassé depuis. Hein. J'en suis presque sûr. Donc. Mais, euh... mais, mais, mais vous voyez sur, sur FIFA. Euh, déjà tous les jeux qu'on a dans on n'en est pas propriétaire déjà c'est juste oh. une licence d'exploitation on peut juste utiliser euh, le jeu de, de manière illimitée mais on n'en est même pas propriétaire et c'est quand même fou que dans fut dans oh. un jeu que tu n'es pas propriétaire tu dépenses ton argent réel pour acquérir des choses dont tu n'es pas non plus propriétaire mm. Quand alors qu'avec des NFT et qui, et qui change d'année en année. Voilà. Carte, en tu, tu vas la garder, euh, tu, vas Donc la garder. Tu, inv tu investis sur un truc, tu n'es pas propriétaire pour un jeu dont tu n'es pas propriétaire. Quand Mais on y pense, c'est dinguerie quand même. Mais monsieur Quinton, je pense même que, justement, tu as, euh, as un commentaire de Brizi qui te dit qu'il y a Kurt qui travaille avec eux. Kurt, ouais, c'est un mm. gros streamer. Hein. Il avait fait un peu de PES justement pour troller un peu. Il y a l'année dernière, je crois, il y a deux ans. Et... Ouais, c'est peut-être par rapport à cette pensée que le cheminement s'est fait finalement de se dire « bah purée, moi je mets des milliers d'euros à chaque fois sur mes ouais. cartes pour être compétitif, pour faire des packs opening, pour streamer mmh. ou même pour kiffer. Hein, » Parce qu'il y a aussi des joueurs casu, des joueurs pour le kiff qui font ça. Mmh. Peut-être mmh. que le cheminement, ça a été ça, de eh se ouais. dire « mais mec, mon Cristiano, je l'ai packé en mars, quoi ?» On a septembre prochain, le, le jeu sort fin septembre mais j'ai pris ah Cristiano, oui. il avait une valeur ça. et cette valeur je ne l'ai plus et d'année en année fut existe depuis bien des années maintenant, mm -hmm. aucune sauvegarde d'une carte d'une année à l'autre parce que les cartes sont voilà, en, en mouvement perpétuel entre guillemets. C'est vrai que je pense que ça a été ça. Ouais, je pense ouais, que, ouais, que, que c'est l'évolution euh, logique de hein les, des microtransactions. On va dire que sur la PS4, euh, l'avènement des microtransactions est là. On va dire que c'est l'ère des microtransactions avec l'arrivée des microtransactions dans les jeux. Ah, de démocratisation mmh. même trop d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais. ouais. Voilà, après, on est pour, ouais. on est contre, mais c'est une tendance qui est là. et est vrai. Bah, qui est là. Et euh, la PS5, ça va peut-être être, être l'avènement du free-to-play qui va amener encore plus de microtransactions. Peut-être que la PS6, ça va être les NFT, les, les crypto-monnaies, le blockchain, et que c'est peut-être simplement l'évolution logique là, euh, le du gros... système actuel. Moi, là, le gros bémol que je mettrais par rapport à ça, parce que du coup, forcément, je compare avec euh, Sora, c'est que si effectivement c'est sur le même esprit, ça va être très, très cher de rentrer, le billet d'entrée sera très cher, les prix forcément vont être très élevés, et du coup, ce sera mmh. plus du tout un jeu grand public. Donc Pour moi, pour l'instant, si ça reste comme ça, les NFT, mais encore une fois, suivant les nombres d'années, ça peut encore évoluer et se démocratiser. Si, si ça sortait aujourd'hui, en fait, ça serait complètement euh, à, aux antipodes de dire que c'est un triple A avec des NFT, parce que c'est pas possible de... triple mmh. A, bah, c'est forcément euh, grand public. À, à, après, ils peuvent, ils peuvent créer leur... Euh, leur euh leur blockchain avec leur NFT et ça peut pas forcément être très cher au début. Hein, bah pour l'instant, rien que, les, le problème rien que de... les coûts de transfert sont chers déjà. Donc tu es obligé sur de mettre... Sur quoi Sur Sur euh, toutes les blockchains. Ah oui, oui, d'accord, OK. Ouais. Donc parce euh... que sur Soram, il y, y a le problème de l'Ethereum qui a pris... Enfin, euh, il y a beaucoup de frais de transaction ouais, déjà, c'est très, fait, très cher. Euh... Et alors que l'Ethereum, c'est des... la, une... la principale blockchain. Allez, on, fait, ouais, on là, fait un débat sur la crypto. Ça. Non, on le fera, on le fera. Je comprends plus rien là, je comprends plus non, bah, on va <rire> Et non, du coup, en fait, juste, ça obligerait vrai... aussi. Non, mais attends, il y a un truc qui est très important ouais. de la part de V-Soccer Ça obligerait le jeu à être 18. Ah, euh, bah oui, comprends. Ah, oui, ça c'est ça, ça, bien. Un peu ah, tard, bah, oui, bah, c'est oui, oui, bien, mais du coup, c'est plus le grand public. Ouais, as... ouais, Ouais, clairement. Ouais, c'est vrai. Après, le truc, on l'a dit il y a 5 minutes, c'est que sur Foot. C'est très opaque. Ça devrait déjà être Ah oui, bah ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et en plus, tu, tu achètes des choses dont tu n'es pas propriétaire, mmh. tu sais pas combien. Non, non, y a mais, de mais clairement. Le marché, euh, les cartes mmh. deviennent obsolètes. C'est pas pourquoi. Enfin, ça, ça manquait énormément. Mais moi, de tu as. J'ai peur. J'ai peur que euh, l'ambition soit trop élevée, ou alors que le temps de développement soit très long, et que du coup, ils aient peut-être communiqué trop tôt, parce que si le jeu sort dans 5 ans. On en a vu des jeux qui nous promettaient monts et merveilles dans l'histoire du jeu vidéo. Et derrière, oui. euh, bah, quand ils sont sortis, euh, ça, a fait, euh, ça a fait un gros flop. Hein. Ouais, après, je préfère une ambition élevée que pas d'ambition. Oui, bien sûr. Et, et, et après, euh, je pense que c'est l'avenir, malheureusement ou heureusement. Je pas le débat du jour, mais. Non, moi aussi, que... moi, je suis d'accord. Je, je pense, pense que, que les cryptos dans les jeux vidéo, c'est oui. l'avenir dans 5-10 ans. avec des gros bémols. Avec, il va falloir légiférer ça. Okay. Mais après, aujourd'hui, les microtransactions dans le FUT, dans MyClub, euh, il y a quand même euh, des, des gros problèmes euh, ouais. au niveau légal, euh, du, du PEGI, de, de, de la transparence, euh, plein, plein de problèmes. Hein. Alors qu'avec l'arrivée du blockchain, etc., ça pourrait justement apporter beaucoup de transparence à tout ça. Oui, ouais, mais ça les obligerait à du coup, rentrer dans une case qui leur ferait mmh. enlever euh, bah, toute cette partie euh, 18 mois, qui est quand même une grosse mmh. partie des joueurs de FUT, hein, je pense, euh, Imad. Moi mmh. ma problématique elle est ici, c'est-à-dire qu'en même temps tu ne peux pas dire on va venir concurrencer FIFA, on va enlever euh, le script, on va voilà, mettre de l'équité dans le truc, et en même temps bah, tu te dis ouais, mais c'est <rire> uniquement oui, en plus joueurs, de 18 ouais. ans et tu mets un aspect business qui est inéluctable mmh. dans, dans ce modèle-là. Et moi pff, je vais peut-être donner l'opportunité mais dans ce cas-là on n'est pas dans un jeu de foot euh, qui veut concurrencer, non, tu es dans un autre délire, tu es limite plus proche de Sora que d'un FIFA ou d'un PES ou eFootball. Après, le football, il est là, après, à part, après, il est dans son monde. Mais... Après, si, ah, si, si, bien, euh... <rire> si, FIFA, si FIFA passe en Peggy 18, est-ce que vous pensez que ça va changer grand-chose Ouais. Ils vont prendre la si. carte des parents et continuer ouais, à Ouais, mais il y aura forcément... Tu auras des dérives, M. Quinton. Tu seras yes, sera sujet à voilà, des scandales éventuels, etc. Ouais. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais en tout cas, c'est pas mal l'analogie que vous avez faite avec, euh, avec la blockchain, avec le système des NFT et Goals. C'est vrai que... Ils en avaient parlé, mais j'avais omis ce côté-là qui est important. Je pense que si ça passe 18 ça va faire un bad buzz. Il y a beaucoup de gens qui vont s'intéresser beaucoup plus à aller creuser ça et ça risque du coup de leur faire une très mauvaise pub. Sachant que Goals, pour moi, ils ne vont pas du tout être en concurrence avec FIFA parce que les dernières rumeurs de FIFA parlent d'un fut en free to play et beaucoup plus généreux au niveau des box c'est ce qu'on a vu cette année. Faut pas mmh. se mentir et c'est ce qui tue également l'achat-revente. Mmh. D'ailleurs, on fera Ah oui, cette année clairement. Ah ouais, ouais. c'est vrai. Donc, tu vois. Ah oui, je n'ai pas suivi. Ah si, ça. Bah en fait. Euh... Ouais, le marché des transferts. Le marché des, des transferts. Il... C est... C est cette année. J'ai vu, je crois qu'il Il n'y qu a, qu a... Ouais. a plus que 17 joueurs qui sont au-dessus des 100K. Des 17 joueurs régulaires. Les joueurs, ils voient parce que en fait, ils. Mais ça, on avait eu, on avait eu le. Moi, j'avais entendu parler de ça avant la sortie du jeu, comme quoi ils... cette année, ils commencerait à ouvrir les vannes et à donner beaucoup plus facilement des jeux... des joueurs. Et c'est ce qu'est ce qu'on a. Donc mmh. C'est un choix et vrai. on l'avait entendu. Mais peut-être que le plus gros concurrent et le plus sérieux pour FIFA, ça ne va pas être Goals parce que Gould il sort dans longtemps, ça sera UFL parce que lui, UFL, on est sur une sortie qui pour moi, est si ce n'est imminente et quand même rapide. Là, ils nous ont annoncé ouais. qu'au mois de novembre, il y aurait les premières images du gameplay. Sachant qu'on n'en a... ouais. avait pas entendu parler avant, euh, un mois et demi, et ça fait trois ans qu'ils sont en développement. Non, cinq ans qu'ils sont en développement, pardon. Enfin ouais, 2016. Ouais. Donc, donc, donc 2016. pour ouais. moi, ça, ça, ça sort une sortie, je ne sais pas ce que mmh. vous en pensez, fin d'année, voire début 2022. Mmh. Ouais, début 2022, je suis sûr. Je suis en Chantons, ouais, en février, moi. Tu vois en février, Davos Ouais, février, mars. Bah Moi, je dirais ouais, ça... euh, décembre. Euh, on est ah. le 26 octobre, quand même, hein bah, moi, dis -moi, euh, le 22 moi, janvier 2022 Moi ouais, janvier pareil, pareil Donc. que monsieur Quinton moi, vous 22 savez... janvier, attends ça tombe un dimanche Vous savez à quoi me fait penser cette communication du FL euh, Ça me fait, fait, à... deux... fait, pan... <rire> fait penser à Valorant Valorant, ils ont communiqué d'un seul coup, vrai. paf, très fort vrai. Pendant pas longtemps et direct, bam, sortie du jeu Il n'y a pas eu... Euh... des grandes campagnes d'influenceurs, une fois, sont mis à ce Et surtout que c'est les premiers ouais, dans le jeu se... vidéo qui font ça à pas nous faire une campagne sur des années, nous montrer un premier trailer, deux ans après, machin. Eux, non. Ils ont sorti mmh, trailer, mmh. gameplay, le jeu. Et j'ai l'impression que QFL veut faire pareil. Après, vas-y, Matt. Y a... je, suis assez... je suis tout à fait d'accord, mon ami Luthor. C'est-à-dire qu'à en... partir du moment où tu annonces, euh, annonces des Firmino, tu annonces ouais. des partenariats avec des clubs, que tu es présent, même sur le maillot euh, cette je sais saison, Mayo, euh, je crois qu'il y a une équipe non. De... Non. hashtag. Hashtag, hashtag United. Hashtag. C'est ça, qu'il y a une équipe e-sport, tu vois, de base Non, mm -hmm. pas encore sur West Ham. Je crois pas que West Ham non, a non. un sport. Ah, ils ont, ils ont ils avaient fait une, une, une... Ils avaient... vu une vidéo où ils avaient, ils avaient un communiqué. maillot, quoi. un maillot floqué. Oui, ils... ils avaient communiqué. À partir du moment où tu annonces Firmino que le mec retweet son truc et tout, mm. bah, on est clairement dedans, les gars. Je pense qu'en effet, le... la sortie est relativement tôt. Tu as du teasing, tu as tout. Après, moi, voilà, on va en parler, hein. on est là pour ça. Je m'inquiète quand même, <rire> tu vois, de... Bah, le gameplay, frérot, tu vois, ah, cest dire que c'est bien, l'égalité, c'est bien, mais as un terminaux, c'est cool. Et on attend, tu vois, la réalité, quoi. Il y a plein de choses qui inquiètent euh, les gens, on va parler de tout. En tout cas, bien sûr. au niveau de, communi de la communication, bah, bah il c'est ton boulot sans faute pour mmh. l'instant, on est d'accord Ouais, quasi sans faute, si ce n'est une petite bourre de, de mmh. monsieur le boss. Euh, D'ailleurs, j'ai vu la vidéo de monsieur Quinton, j'avais vu aussi dit, le tweet du le mec avec... Non. Avec Night Nightmd, justement, qui est. Ouais. En fait, ouais, franchement, grosso modo, la com est très bien gérée. On est, en fait, si vous voulez, pour revenir aux prémices, on est face à une lassitude des joueurs, des joueurs pros, des joueurs casus, des, du joueur, en fait, de jeux vidéo de football, de jeux de football. Les mecs arrivent et te disent, utilise. Euh, comme slogan « fair to play », tu vois. Déjà, tu, ce qui est une notion de fair play, d'égalité, d'équité, ce qui est décrié quand même hein, depuis quelques années, que ce soit sur la scène e-football ou sur la scène FIFA, les mecs sont plutôt bons, ils réagissent parfois aux différentes communications. Genre je crois que quand eFootball avait sorti des trucs, euh, je crois que Apple ah, aussi il avait... Très agressif, je crois. Sorti... Ouais, ouais les ils... les clans, les clans. Voilà, en termes de Stratérèse, c'est très bien sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, ils te mettent du Squid Game récemment avec le petit F pour teaser le Firmino. Beaucoup pensaient que c'était la licence FIFA euh, ouais, <rire> euh, ouais. avec les petits trucs du gâteau. Mais les je suis sûr qu'ils ont joué euh... avec ça. Hein. Ouais, possible, oh, après, sûr, sûr, ils, ont sûr. Raison. ils ont raison, de toute façon, il faut une bonne communication, il faut de la transparence, mais les trades en fait, du boss, euh, je n'ai pas son nom, il y a JC, Monsieur Quinton qui, qui a play. Eugène, on va l'appeler Eugène, Eugène, on le va Eugène. Bah, en fait, il communique à mort le gars, tu sais, il ouais. fait les trades, il te dit, je sais que le gameplay c'est important, il va en, fait, en face de la communauté, il leur dit, ok, on connaît les problèmes, on sait qu'il n'y a pas de gameplay, mais voilà, je comprends parfaitement, voilà ce qu'on peut montrer pour l'instant, on est en train de bosser, en termes de communication, je trouve que c'est tout à fait convenable, c'est très bien, et c'est ça aussi qui fait espérer les gens. Tu un mec, que... bah ouais, ça attire les gens. Tu es là, tu te dis enfin, monde bah ouais, es est intrigué. Ah ouais, tes mais... petites Et en vrai, Davos, je sais pas ce que t'en penses. Bah, te On voit pour l'instant, c'est pas dégueulasse, tu sais, en termes ouais, d'image, en termes de com. Bah, ne hein, même... il hein. y a quand même plein de, il y a quand même plein de, de grades. Il y a les mecs qui sont intrigués, d'autres qui s'en foutent, et mmh. d'autres qui sont méga épais. Toi, Davos, t'es comment T'es moi, je suis plus dans la méga hype. Méga Mais alors pour strictement rien. Parce qu'en fait, on n'en sait rien encore. On n'a pas encore vu d'image. Ouais. Mais en fait, c'est l'ambition qu'ils qui mettent. En fait, bah, je suis hype, en fait. Et comme e-football, bon, c'est un peu compliqué, voire très compliqué. Hum. En fait, c'est un enchaînement de choses bah, qui me fait, fait méga hype, quoi. Bien sûr. Et pourquoi, bah là, pourquoi les gens sont hype Parce qu'ils sont déçus d'e-football ouais. enfin, ou dégoûtés de ça. Parce que FIFA ne leur correspond pas. Il y a plein de gens. Ouais. qui ont... Nous, on le voit, M. Quinton. Il y a plein de ça gens. Ça fait des années, hein. Ouais. Que, ou qui aime pas FIFA, qui arrive pas, euh, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est très arcade, etc. Et du coup, il ouais. se raccroche à cet espoir. Après, je suis pas ouais. convaincu qu'e-football, lui, soit. Euh, que UFL soit dans la lignée d'un jeu de simulation. C'est pas Goal ça, plutôt, qui veulent plutôt s'en séparer C'est Gols qui veut être arcade, non bah, UFL, je suis pas sûr qu'ils choisissent vraiment le côté simulation. Alors, à Arcade, j'ai un gros doute euh, parce que j'en ai parlé dans une vidéo précédente. Euh, ouais. Ils sont en train de brainstormer actuellement sur les attributs qu'auront les joueurs sur le terrain et euh, ils ont ouais. une réflexion quand même très poussée et ils cherchent de la simulation. Euh, par exemple, euh, sur les centres, ils estiment que sur FIFA et sur, euh, surtout sur FIFA, il euh, n'y a que trois types de centres premier poteau, milieu, deuxième poteau eux, ils ne veulent pas ça. Eux, dans Goals, ils disent non, mais le foot, c'est n'est pas premier euh, point de pénalty, deuxième poteau. Les centres, ça peut aller ailleurs que ces trois points-là, en fait. Ou pour le jeu de tête, ils oh. estiment que dans les jeux de foot actuels, quand il y a un duel à la tête, enfin, quand il y a un ballon à aller gagner de la tête, c'est toujours un, un, un contre un, le défenseur contre l'attaquant. Et eux, non ils disent non, mais bien. parfois il y a des il a des il a des il hum. a des ballons qui jouent de la tête avec deux défenseurs contre un attaquant par exemple tu vois ils ont une réflexion super poussée comme ça en fait Et ils se posent des questions cool. parce qu'ils veulent rendre le, le, le gameplay réaliste en tout cas moi ça m'a rassuré sur ce sur cet aspect là Sach je pense pas hum. qu'on aura un jeu très arcade sachant quand même petite petite nuance petit bémol que quand on lui a parlé euh, du full manuel, il disait que euh, il avait dit « Non, c'est pas possible, parce qu'il faut quand même que le jeu soit grand public. » Je ne sais plus ce qu'il avait répondu exactement. Là... C'était un truc comme ça. Là, moi, là, là je parlais de goals, là. Je parlais pas du FL. Je parlais de Goals. Et là, ce que tu dis là, c'est... Par rapport Donc, à des propos de gène voilà, euh, de chez l'offre de UFL. Voilà. Voilà, c'est ça. Ah, ouais, ouais. C'est ah, là, oui, là où il bon, y a quelques petites inquiétudes. C'est qu'ils ne connaissaient pas du tout le, le full manuel. Alors, j pas de, de Le thème Fuma, c'est un thème. Euh qui vient de PES, il me semble en plus. Ouais. donc Moi euh, j'avais jamais de... entendu parler avant d'arriver sur PES. Ouais, ouais, bon, hein. ouais, voilà, voilà. Ouais, on peut ça, pas ça, connaître. Ça Fuma, c'est pas grave, ça veut rien dire. Ouais, ouais. Mais c'est les commandes manuelles qui connaissaient pas. C'est peut-être ça qui est un petit peu plus inquiétant, d'autant plus qu'il y a beaucoup de joueurs pro FIFA ou PES qui utilisent les commandes manuelles. Donc c'est vrai que ça c'est inquiétant. Ouais. C'est un petit peu inquiétant. Il euh, y avait un autre truc aussi qu'il connaissait pas. mais bah, il avait pas, pas reconnu, les... euh, il avait pas reconnu le fait que c'était Ah oui. Mais ça franchement. Moi ça je je j'ai pas compris en fait pourquoi on disait bah oh bah. C'est bon. celui... Oh bah c'est nul. Le jeu il va être pourri. Le mec il reconnaît pas. Mais ça, ça fait rien. Non. Du tout. De la mesure, messieurs. De bah la, oui. De la ça nuance. veut rien dire. Pour moi ça veut rien le... dire. C'est pas parce qu'il ah reconnaît ouais. pas que c'est un peu ultra modé qui est, qui est énorme d'ailleurs les images. En fait lui il a cru que c'était encore des images précalculées du truc de Paris là. Et du coup en mmh. fait ah. à chaque fois on dit que c'est UFL. Et du coup alors c'est pas. Et du coup lui il a dit non c'est pas possible un truc comme ça ça n'arrivera pas et tout. Ouais parce mais c'est ça. Mais c'est ça. Ouais, c est, c est, le problème c'est qu'il répond à la vidéo de Night ou, ou qui, qui met en avant du coup le PES modé oui. et il dit ça c'est pas un, du gameplay, c'est ce un vrai match digitalisé, voilà. tu vois, il est inspiré parce qu'il qu parlait, qu il, parlait fait, vidéos, il parlait des vidéos, il parlait des vidéos, tu sais de. Oui oui, ouais. il parlait en général, voilà. mais il répondait sur la oui, vidéo oui, de Night. Je coup, pense que c'est les où gens ils ont dit, il dit mais. Juste voilà. pour remettre un peu dans le contexte, les amis, euh, pour le chat et pour tout le monde, il euh, y a NightMD en fait, qui est un modeur très connu dans la communauté PES, je ne sais plus, si c'est un anglais ou je ne sais quoi, très très doué en fait, qui mode euh, PES 2021 d'une façon euh, bah, extrêmement euh, talentueuse, hein. il, on dirait mmh. vraiment des vrais matchs de football, mmh. il te met les adboards, il te met vraiment toute l'immersion. la caméra est ajustée, je ne sais pas s'il si la personnalise, parce qu'il ne me semble pas que ce soit oui. vraiment la format TV habituel, il oui, des paramètres chance. en fait, euh, moi aussi je touche un petit peu depuis quelques années maintenant à ça, et euh, le mec a fait un, un le rendu est, est fantastique, ah, rendu et est on incroyable. dirait un vrai match, tu vois, ouais, c'est-à-dire que, oui. voilà, et il y a eu entre guillemets un mini bad buzz, hein, parce qu'encore une fois, un bad buzz dans la communauté PES, vous savez que voilà, c'est un de, petit bruit, c'est pas, pétard, vois, pas euh... grand chose. Ah, ah, c'est un pétard claquant. Euh, voilà, c'est vrai. <rire> et c'est vrai du coup que tu as pas mal de personnes qui ont dit Attends, mais comment ça se fait le mec il, veut, il a la prétention de faire un jeu de football et il ne reconnaît pas un vrai jeu de foot. Mettons de la mesure. Bon, ok. Euh, le gars, il a répondu en plus Ouais, je crois qu'il est tard, je suis claqué, fatigué. je suis fatigué ou je ne sais pas quoi. Ouais, mmh. bon, la réponse après, on pourra la juger. En vrai, le mec qui pourrait dire « Ouais, j'ai regardé, je n'ai pas fait attention. » Parce que sur téléphone, téléphone ouais. Parce que eFootball, je suis désolé. PES, pardon. J'enlève je, ouais, eFootball. Mélange, de, de <rire> <et> mélange, <rire> mélange pas. pas, de pas ouais. euh, PES, les gars, je suis désolé, ouais. Tu as des images, tu te des, du modding, des matchs modés. Ouais, on dirait la Évidemment. réalité. C'est vraiment, même moi qui suis expert PES à 2000%, bah, parfois je peux me tromper, tu sais, l'espace d'un instant. Et le mec, voilà, il a vu son truc, il a tweeté, je ne pense pas que ça… Il n'y a aucune corrélation, une relation de cause à effet à, à établir après. Ouais, bon, moi non plus. À mon avis, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Ouais, c'est une erreur de communication, je pense. Voilà, ouais. Ça lui apprendra ouais. à ne pas répondre. Euh, en fait, c'est pour ouais. ça qu'ils euh, ne répondent plus, les mecs. Euh, les, les, les, les, les Adam Batty, à chaque fois qu'il répond, <rire> bah, il met trop de cœur, donc il se fait, euh, il se fait tacler. Euh, voilà, je pense que. Mmh. Ils arrivent, ouais. euh, il faut rester en fait euh, bah, soit trop, très froid et très, euh, ou soit pareil. Ouais, c'est ça exactement. Et je pense que la, la strat aujourd'hui, hein, le, le ton sur Twitter, c'est d'en dire le plus possible, d'avoir un côté euh, friendly avec toute la communauté, parler, ouais. échanger pour rassurer un peu tout le monde. Bon, là, il a fait une petite gourde. Après, voilà, bon, ça flatte un peu PES, enfin, ça flatte PES, hein, finalement. Ouais. Et en même temps, tu dis, purée, qu qu'est-ce qu que, qu que devient PES maintenant avec eFootball Laisse tomber, je vais repartir. Oh, ouais, ouais, ouais. On revient sur <rire> ça. Tout le temps, on revient sur ça. Ouais, putain, on revient sur ça, mais oublions, les amis. Ça y est, est partir <rire> avec un autre, ça y est, bref. Euh, ouais, du coup, bah leur communication, Luthor, pour juste finir sur ça, moi, je la trouve très bien, UFL, pour l'instant. C'est quasi un sans faute. Pour eh, bon, Moi, c'est dit... pas rien. Ouais, t'as vu, Davos ouais, tu ils, sais, arrivent à, trop, ils arrivent euh... à le hype. Alors qu'on a zéro image du jeu quand même. Ouais, ouais. c'est fort. Parce que voilà, ils sont, son ils sont dans voilà, ils sont, hein, les tendances, ils sont dans. C'est ça, exactement. Ils dans les tendances. Ils sont dans les tendances, tu sais, ils te parlent. Nous, sur... on est sur PS, ils... on voit que la communication c'est compliqué. Ouais, c'est ça. Tu dis c'est complexe ça. ça c'est pas mal. Ouais. Et après t'as le fair to play aussi, hein, franchement. Bientôt, on a pas mal parlé dans tes vidéos, mmh. tu vois. Moi, mmh. ouais, je vais vous parler d'un autre. Moi, je vais vous parler d'un d'un petit bémol, d'un petit truc qui moi me fait dire attention. Peut-être que il y a quand même des limites à ses promesses et il y a quand même un truc moi qui m'inquiète qui a été relevé par des commentaires et hein c'est vrai que c'est qu'en fait apparemment UFL a dans un gros partenaire du c'est un site de paris sportifs parce que Monsieur Quinton bête betway Bet, ouais, voilà et du coup okay. il, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait même des paris sportifs qui seraient au... à l'intérieur du jeu si c'est ça c'est nous tranquille 100%. là, nombre oui. oui. de gens. Voilà. voilà, bah voilà, terrible. Et là, il y a de la maille. Et eh ouais, si hein, c'est ça, ça, ça c'est problématique parce que, ah, mais c'est sûr à 100%. Hein. Sachant que Betway les amis, c'est aussi un sponsor et je crois même qu'il est sur le t-shirt enfin, Sur de bien West Tam, il me semble bien. C'est oui, oui, ouais. ouais, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais. le sponsor maillot de Ouais, Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ça Mais en fait, c'est très bizarre. J'ai ouais. un doute. Est-ce qu'il y a un lien entre Betway et, et UFL Oui, Ua, Bet Betway font, font partie des, je crois, des deux principaux euh, euh, sponsors. partenaires sponsors, sponsors. d'UFL. Est-ce que c'est pas juste West Ham Bah, c'est parce que c'est parce, parce que, que moi, tu, peux être, tu, tu peux être partenaire d'un club professionnel, ah, et oui. pas être partenaire avec le. Évidemment. Sponsor, le, le sponsor Évidemment. Bayou. Mais du coup, euh, là, ça quand même, ça, ça questionne. Tu m'as pas sensé, hein, moi. Je, clairement, euh, moi, j'en ai marre de ce délire. Hey, on peut ah juste bah un vrai, jeu de beau, là, un vrai, jeu ouais. de foot. Mais, mais, mais, mais là, le, je là, je le je problème, c'est quoi Le problème, c'est que ouais. euh, l'argent, l'argent. Forcément, ouais, oui. si c'est un free-to-play euh, ouais, oui. si free euh, qui a pas de script, euh, l'argent il va falloir le chercher, trouver ailleurs, les amis. Ça, c'est les paris On parlait tout à l'heure de blockchain, de crypto-monnaie. J'ai bien peur que les paris, oui, mais les paris sportifs, je pense que serait aussi partie de l'avenir des jeux de foot, je pense. Ah ouais des jeux vidéo. Et bah, dans le sport, cif, je pense sport, que les paris, les, paris, les, les paris sportifs, c'est dans tout. Ouais. Tu, tu, tu paries tout, tu peux tout parier, mais tu ne crois pas que tu vas pouvoir parier des matchs d'e-sport, des matchs de... de, de, de ouais, match mais de, que ça de soit, de fut. Directement, soit directement ah. intégré dans ton jeu, c'est bizarre. Ah ouais, mais... ouais. ah ça c'est le futur. Hein. Eh oui, c'est malheureux, mais c'est l'avenir. Hein. Ah, ça, ça se, se fait, fait déjà déjà, non Un peu. Ah oui, ça se fait déjà. C'est interdit en France interdit ouais. euh, dans mais il ya des pays où oui tu peux parier sur euh, des matchs oui, e-sport e de... De, de, de rocket league ouais, ou tu peux, pas tu quoi, peux. pour le côté e-sport t'as pas mal de paris en soit bon que les paris existent c'est inévitable hein. t'as beaucoup de gens qui voilà c'est leur business t'as des gens qui ont de des ouais il de l'argent il a des parieurs etc ok mais euh, et que se sont intégrés pourquoi... au jeu hein. ouais intégrés au jeu moi à titre personnel je, je déplore hein. pour je trouve pas que mais pour je moi les paris sportifs c'est plus problématique que les microtransactions, tu vois, ça, ça m'inquiète un peu plus. Ouais, ouais, ouais, ouais oui. sûr Après, oui, bien oui. sûr, cet aspect, voilà, ça peut amener des dérives exceptionnelles. Mais tu sais que j'avais pas entendu parler de ça. Hein. D'abord, ah, j'ai pas, pas, ouais, entendu aussi. Je, je, je, je, suis pas, je suis pas sûr de cette info avec Betway. J'ai plusieurs abonnés euh, qui m'ont parlé, mais je crois pas qu'il y a un lien entre les deux. Je, je crois que c'est un mytho luthor en fait. Bah... Non, c'est pas <rire> ça <mo> <rire> <mo> <rire> aussi. là. <rire> bah. <rire> Et le que... youtubeur e-football ça va pas m... nous faire migrer. ça <rire> ça mérite <'a>... <Ça m 'a... rire> bah, de on, mi... on migre par la force des choses. Non mais en tout cas, bon, si on va vérifier ça, mais dans tous les cas, il y a des limites à e-football, tout ne euh, tout uh -huh. ne sera pas rose, il y aura forcément des contreparties, euh, euh, free to play, euh, l'argent, les... il va falloir aller chercher quelque part, si c'est pas dans les paris, euh... ce sera dans les microtransactions. Mais est-ce que est-ce que faire to play euh, et euh, paris sportifs, ça va ça fait bon ménage Question. ouais bah moi je pense que c'est pas euh, c'est pas indissociable en fait parce que euh, mm. ouais c'est pas indissociable à ce compte là est-ce que faire tout play et microtransactions ça va ensemble aussi mm. avoir ah bon, après les microtransactions ce serait pas pour avoir des joueurs c'est ouais. plus pour non. acheter des skins et... ouais, mais... oui voilà, ah, voilà bah, ouais, alors là, UFL, le, le, le faire tout play c'est justement pas pas se renforcer euh, à coup de microtransactions pour renforcer et bah... ton équipe et et désavantager l'autre. Mais vois. du coup, ça m'intéresse beaucoup de savoir comment ils vont euh, du coup se financer parce que euh, free to play euh, si tu as pas de micro-transactions pour acheter des genres c'est juste du cosmétique. Euh, s'il c'est leur seul moyen de revenu. et Fortnite comment ils font ouais, Fortnite mais, ouais, pas mais pas tout pareil, le système ouais. est, Fortnite est construit est pas pareil, ouais. Ouais, tout le système est construit dessus. Et je pense que c'est pas du tout les mêmes euh, c'est pas du tout la même cible. Fortnite mais... c'est euh, des c'est la majorité c'est quand même des jeunes. Les jeux de foot, je pense que l'âge moyen est quand même beaucoup plus élevé. Ah, Peut-être que là, ça va être un jeu UFL, ça va être un jeu pour les bébés, hein, pour les jeunes bah, jeunes. Hein. Ça, c'est pas rassurant pour nous, alors. Ouais, bah en non. Cas, non ouais. Bon, nous, bon, non. à un goal, on achète de la crypto-monnaie. Hein, ouais, voilà. c'est terrible. <rire> bah, ouais, bah hein. en tout cas, ouais, c'est... Mais après, pour revenir à, à UFL, on est hypé aussi, parce qu'ils ont eu une déclaration quand même assez ambitieuse, je l'ai noté. Euh, ça sera pas un simple jeu de foot. Ça sera une révolution qui change à jamais le monde de la simulation de football. Qu'est-ce ah, qu qu'ils disait, euh, euh... Konami, euh, avec... après le trailer de Messi Ce serait Nous une tout révolution. Tout le temps, sur tout le ah, temps, ah, oui, vrai. pareil, ce serait une ah, révolution, bon, mais... toutes les 100 minutes. Ah, ce serait une ah, mais révolution. Non, mais, mais ils ont eu raison, c'est de révolution. Ah oui, c'est de une révolution. révolution. C'est on n'a jamais eu ça. Hein. Eh. C'est pas faux. Attends, disparition de la licence PES, euh, jeu Steam le plus mal noté de l'histoire. La ah, là, licence PES enterrée, c'est une révolution. On dirait, on dirait le mec, tu sais, ta copine, ta femme, elle est partie et tu reparles d'elle à chaque fois, tu vois, ça est, ah, elle ça elle Même aller, à un rendez-vous avec, avec une autre fille, tu <rire> reparles de ah, ton ex. Quand même... Ah non, c'est terrible, laisse <rire> tomber. Non, UFL, ouais, comme disait. moi quand même, j'ai hâte, les gars, honnêtement. Franchement, j'aime bien, bien bon. les nouveautés, ah, les mecs, qui communiquent parce que honnêtement, il y a une chose, et là, je vais parler à mon ami Davos, y a le, le jeu se veut e-sport. Le mec, tu me mets du fer soufflé. Et tu, mets, tu, me, mmh. tu me mets du faire soupler dans une dimension e-sport, c'est magnifique. Tu te ouais, dis que vrai. moi, finalement, moi, je ne suis pas là pour mettre des, de la thune à mort, enfin, euh, beaucoup d'argent, etc., pour essayer de rivaliser dans l'écosystème FIFA, enfin, je veux dire dans le, la compétition FIFA. Et sur eFootball, football je ne suis pas à l'e-football pro. Ben là, Davos, c'était... C'est l'élément parfait en fait, parce que tu ouais, ça décrit très bien la situation. Tu n'es pas à l'eFootball Pro. L'eFootball Pro, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est la compétition officielle de Konami avec les clubs, S Monaco, bon on en fait partie avec S Monaco, tu as le FC Barcelone, etc. etc. Ouais, le Bayern. Pas. Et bah, Davos, il est joueur pro, du coup, il, passe, euh, il fait l'eFootball Open. Et là, en fait, l'eFootball Open, c'est quand même... On va pas se mentir, très difficile ouais. de pouvoir ouais. performer, tu as des situations, ce n'est pas aussi carré que e football Pro. Et là, du coup, tu as un jeu, business model du freemium, un enfin, du free-to-play, tu as euh, le fair-to-play, une nouvelle vague, tu es un peu fatigué d'eFootball, Davoslash, slash, je parle oh, clairement. tu <rire> Forcément, forcément, tu te dis, bah pourquoi pas Et j'imagine que tu l'attends, mon ami. Ah, mais bien sûr, mais en fait, je l'attends, c'est principalement pour ça, en fait. Hmm. C'est PES, euh, bah, PES, bon bon là ça va être compliqué, Ouais, là, complexe, et FIFA bah plusieurs personnes me disent bah lance-toi sur FIFA alors tu vois, je pense que tu vas te débrouiller tout ça, mmh. sauf que bon j'ai pas les moyens de m'acheter des cartes, lâcher trois SMIC pour avoir un Cristiano Ronaldo en attaque, et bah, vrai, bah, du coup voilà, okay. et football bah, bah UFL du coup j'attends pour ça en fait, mmh. pour ça côté e sport les... moi j'ai hâte vraiment le côté e-sport, j'ai vraiment hâte, ouais. c'est quand même tu vois pas aimer, normal, la situation de Davos elle est pas normale pour moi, tu vois, c'est un gars qui a énormément de talent, il pourrait, il pourrait être sur la scène de FIFA, mais il, il est obligé de, de, de lâcher des milliers d'euros pour… Ah ouais, c'est euh... bah, incroyable. Quoi, un peu oh, oui, oui, bah, clairement. Sauf sur, sauf sur, sauf sur... Euh, la Ligue 1. Là, la Ligue 1… Ouais tu... voilà, t'as as, as quelques formats. Mais oui, c'est quand il y a T'as aussi les futs cup. Demain, tu fais tes futs cup. Bon, après, tu me diras qu'il faut aussi une grosse équipe en futs cup. Mais peu food. importe. En fait, le truc, surtout par rapport à Davos, euh, M. Quinton, c'est qu'en fait, du fait qu'il jou qu est joueur PES, bah forcément, il a du retard par rapport aux autres. Si en plus, il ne peut pas compenser son retard, parce que ouais, même s'il scène le joueurs. jeu avec une belle équipe et voilà, vraiment se, se mettre en mode méta avec les cartes qu'il faut, etc., bah c'est difficile. Et je comprends un peu là, sa problématique aujourd'hui. Maintenant, si demain, UFL sort, en fait, il y a un truc qui est génial. Pour les joueurs, pour les créateurs de contenu, pour les joueurs e-sport, c'est qu'on est dans la nouveauté. Eh c'est oui. comme YouTube, quand ça. il arrive à l'émission. le pied d'égalité. Tout, tout, tout, tout le monde, monde est, est même dans un pied ah, ouais. d'égalité. Ouais, et en ouais, plus, injecte. tu vois une petite piqûre de fair to play. Tu dis, attends, mmh, mmh, mmh. un jeu égalitaire, gros, je ne dois mmh. pas mettre d'oseille. Et mmh. en plus de ça, euh, je suis dans une, dans une dynamique équité, etc. Et peut-être un ouais. peu plus d'exposition que le circuit football open. Mec, il y a les ingrédients. Moi, je suis d'abord sous Peut-être tu y aura ah, hein, Sur le papier, ça donne vraiment envie. Ouais. C'est clair, bien, Je, vu, hein. Toi, je Davos, sais pas ce que vous en pensez dans et, le des genres e peut-être ou compétitifs. Ligue mondiale qui met en avant les compétences. Ça aussi, c'est une déclaration du FL. Voilà, très, très bien. L'e-sport, c'est de, de la compétence. C'est bien de citer ça. Toi, ouais, ça. Euh, Davos, tes ouais. employeurs, entre guillemets, et ouais. les boss de la BMS, tes patrons, forcément, ils t'ont recruté comme joueur pro PES, ouais. eux, ils ça attendent en fait. ils attendent. Là, genre, on dirait il y a un malaise, c'est il ouais, y a ouais, un malaise, c'est clair, ça, c est c est clair. clair. <rire> il s'est gratté, gratté le front toi, en mode, putain. Non, ouais. Mais, ouais. toi, qu'est-ce qu'ils <rire> disent Ils disent fonce sur FIFA, euh, fonce sur eFootball, euh, attends UFL. Qu'est-ce qu'ils ah, disent Là, on est plus dans l'attente, l'eFootball Pro, comment ça se se passe e football les tournois qui arrivent, e football Pro, il y a un moyen de faire un truc avec un club, voilà, on est dans l'attente, mais après, si, bah, quand tout ça va se passer, je pense qu'on va parler, hein. Qu'est-ce ouais, que je peux je... faire d'autre Parce que juste je ne petite... vois pas... Non, bah, excuse-moi d'abord, je t'ai coupé. Non, continue. Non, je voulais juste dire aux gars du chat, les gars, on ne voit pas forcément tous les commentaires, on les voit, mais on, on réagira à la fin. À la fin, il y aura... Les 15 dernières minutes, ouais, on va bah, échanger à mort, UFL, Donc, goal, pas. football, euh, pas de souci. Vas-y, ah, d'abord. Du coup, d'abord, excuse-moi, je t'ai coupé. <rire> J'en étais à vous des gars, déjà. Ah merde, je suis désolé, frérot. Ah non, t'inquiète, t'inquiète. Que t'attendais tu... de faire Par un point le football autre pro, pro et, voilà, et Voilà, et c'est pour refaire une saison. Je sais pas si vous avez suivi l'année dernière. Moi, mes tournois, c'était en... quoi C'était en juin en juillet J'avais pas grand chose. Non, mais les football open, c'est quoi C'est un tour, tu te qualifies, tu dois attendre juillet, tu vois. Ouais. Je me revois pas refaire un truc une saison comme ça. Surtout que sur un jeu, ben en fait, euh... ben, En fait, le truc, c'est qu'on sait rien du jeu, tu vois. On sait absolument rien, on n'a aucune news sur les... Sur, bah, les seules news qu'on a sur l'eSport côté PES, enfin côté eFootball, pardon, c'est le mobile. Et du coup, là, bah, on, bah, voilà, moi, je, je sais pas. Ouais. Du coup, attente et es en, en espérant... Là, là, je suis en attente, en espérant bah, eFootball fasse quelque chose, et... Mais bah, encore attendre, de toute façon, avec football c'est tout le temps, on parle d'attendre. Et si, bah, eFootball, ça se casse la gueule, et UFL, bah... Bah, est prometteur, bah, je vais me lancer dedans, lancer dedans moi. Ok. Bon, bah, t'as hâte alors Ah, mais ouais UFL, vraiment, je l'attends pour ça. Mmh. Du coup, moi, j'attends vraiment trop pour bon, ça. J'ai très peur, je sais que vous en pensez, qu'on prenne une énorme mmh. clim. Parce que, du coup, la ah, communication est bah. très bonne. Ouais. Et que derrière, C bah, une clim à l'e-football. Ah, ouais, mais 6 ans, ans de travail, quand même. 6 ans de travail. Ouais, mais le ouais, le travail, après, ça après, moi, après, ça après ouais, le, le temps de travail, ça veut rien dire. ils partent de zéro et ils sortent de nulle part. Exactement. C'est vrai on que c'est un nouveau dire. studio. Et, ouais. et, ils ont pas, et, et, et ça, M. Quinton, c'est ultra intéressant. C'est-à-dire qu'on. Le studio n'a pas l'habitude. On a beau euh, crier, suriller sur Konami. Les mecs, ce sont des experts de, jeu de football depuis 20 ans, 30 mmh. ans. Euh, les gars savent y faire. Et Il y a quand a on voit. que malgré toutes football, leurs expériences, euh, mmh. Konami n'a pas réussi à faire son nouveau jeu de foot. En repartant plus ou moins à zéro, ils n'ont pas réussi alors qu'ils ont une, une expérience de plusieurs dizaines d'années. Euh, là, il football, ouais. tu me parles de 5 ans, moi. Pour moi, 5 ans, c'est que dalle. Hein. Ouais, clairement, ouais. Donc, euh... ouais. Après, après, après, ça, en fait, la notion de temps, elle est relative parce que s'ils si ont les effectifs nécessaires. Oui, tu me diras. S'ils si sont ils trois, sont beaucoup, ils, peuvent, ils peuvent travailler cinq ans, ça ne sert à rien. Hein. Donc mais ça, mais, ils sont... Mais, beaucoup. Mais euh, oui, j'ai l'impression qu'ils ont le studio en Biélorussie et ils ont plusieurs antennes en Europe. Donc ouais, ils m'ont l'air assez, assez nombreux quand et même. Qu ils, ils, ils étaient, étaient euh, au complet 6... depuis, euh, depuis deux ans et demi, en fait, depuis la moitié du temps. Ils disaient qu'ils ah, bah étaient au voilà. complet. Ah, ouais, je et... ne 5... ouais. ah, sais plus combien ils avaient dit. Moi, je ne sais pas si c'est 600, 500. Si, je crois que c'était 500. Après, est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup Je ne sais pas. Après il y a les, les effectifs pour la communication etc. Et si on parle que des oh que développeurs, je suis curieux de savoir. Le grand est... Widens dans le oui, chat. Le Coucou Widens, bienvenue bien à Poulin aussi frérot, salut ouais, les bien Bienvenue bien à tout, tout le, ceux le monde qui en fait. nous J'aimerais bien savoir ce que Widens pense justement du FL, parce que lui qui travaille dans le milieu du jeu vidéo, lui qui est un ancien créateur de contenu de PES, ouais. euh, j'aimerais bien savoir ce qu'il en pense. Et ouais, Widens, on le rappelle du coup à tout le monde, ouais, il a bossé chez Konami pendant ouais. près de deux ans peut-être. Il, faisait, bah, il était vidéomaker là-bas. Hein. Je n'ai pas l'intitulé exact du poste de Weedance. c'est du coup, c'est vrai que son avis peut être intéressant. Il n'est pas responsable d'e-football. Hein. Euh, à... Il n'y est pour rien. <rire> il va recevoir des grands mails, tu vois, des grands tweets bizarres. <rire> ouais, c'est clair. non euh, Brizzy, tu as raison. E-football ne repart pas de zéro, mais ils ont repris ouais, plein ouais, de ouais. choses de PES. Mais quand même. Mais oui, tu as raison. Une bonne base de... quand même. Je ne hein. sais pas mais... si vous avez cette sensation-là, mais j'ai l'impression... Que les effectifs qui bossent sur eFootball sont moins ils sont moins nombreux en fait. Ah ils ont sur... l'air euh, minimes. J'ai l'impression sont En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu de la casse euh, dans les dirigeants de Konami. On l'a vu avec Stéphanie Konami France, Lénard Bobzien, etc. Ça, ça a été médiatisé, on l'a relayé, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi eu de la casse dans l'équipe de développeurs. Possible. Ouais, sûrement. possible. Franchement, j'en ai dans la communication idée, mais... Dans la communication. Bah, il y, y, y, y avait une rumeur aussi. Le compte mmh. officiel de Play Football il y a eu que trois tweets, trois tweets d'excuses. Il y avait une rumeur qui disait que c'était aussi une, une des raisons pour lesquelles il changeait de moteur graphique. C'est parce que euh, les, les, euh, les développeurs de notre très cher euh, ancien moteur graphique, le préféré d'Idekun, euh, étaient partis et que du coup, ils étaient obligés de changer parce que. Voilà. Mais ça, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Et par rapport au développement du jeu, il y avait deux équipes. Il y avait l'équipe qui développait le jeu sur console et l'équipe qui développait le jeu mobile, sur mobile. Ouais. Est-ce qu'il y en a plus qu'une oui. maintenant je, je pense, pense, bah oui. pense qu'il n'y en a plus qu'une. Ouais, voilà. Mais du, du coup, il y a eu de la caste là quand il y a eu les deux équipes ah, fusionnées. À mon avis, il y en a qui sont barrés. Hein. Possible. Mmh. Ouais, c'est terrible. Hein. Et ça, terrible. Moi, et ce qui me met la puce à l'oreille, c'est les crédits. Les crédits du jeu. A... Ils ne sont pas les développeurs dans les crédits. Vous avez remarqué? Ouais, j'avais bien. T'es peu le de monsieur Carton. Le mec, il a pas assumé, tu vois, être dans le jeu. Non, Mais oui! J'en je ouais. bah, ai, ai parlé, hein. j'ai deux théories. Soit, soit ils ont honte de <rire> leur jeu et ils envoient un message aux dirigeants parce que c'est pas la photo développeur. Hein. Eux ils y peuvent rien ah oui. et je pense ouais, qu'eux ouais. ils souffrent beaucoup en ce moment. Mais je pense qu'ils doivent bien taffer en ce moment. Ah ouais, il y a deux théories, soit pas pour moi, hein, c'est des théories très personnelles. Soit ils ont envoyé un message aux dirigeants de Konami en disant euh, Nous, on se désolidarise de ce jeu de merde, on ne veut pas apparaître dans les crédits, tu vois que, voilà, Soit le deuxième truc, c'est que les effectifs n'apparaissent pas dans les crédits parce qu'ils ont été divisés par deux et que ça nous aurait mis la puce à l'oreille avant la sortie du jeu. On aurait dit Oula, pourquoi ils, pourquoi ils sont deux fois moins bah, De, de, de, de toute un façon, bad buzz. Pour moi, pour l'instant, ce n'est pas étonnant qu'il n'y ait pas les crédits totaux. vu que Toto, d'ailleurs, vu que ce n'est pas le jeu final. Par contre, mmh. à la sortie du jeu final, normalement, on aura les crédits. Et là, il y aura les développeurs. Mmh. Je pense que pour l'instant, si c'est ouais. qu'une démo ça, bêta, ça n'existe ça plus euh, la no notion de jeu final. Ouais, je sais. Je sais. Je ouais, peux plus que dire ça. ça. Une... Ouais, et et c'est pas, pas, pas une démo. C'est pas une démo un peu comme amie, comme un ton... prend ton démo. Non, non tu vas dans, coup, dans non, les, les stores tu, dans dans le store, tu vas dans ben le sport, tu vas dans le sport, tu vas dans le sport, tu vas dans le sport, tu ne trouves pas e football Il est dans les jeux. Et tu ne peux pas le petit pack à 40 balles ou je ne sais combien. Il a fait mal. sur une démo depuis quand t'achètes acheté ça Ah oui, bien sûr, évidemment. Ça n'a pas de temps. Et puis, non, mais la preuve que c'est pas une démo aussi, c'est qu'une démo, c'est pas une version 0.9. C'est le jeu. Euh, mmh. Mais sur un seul mode de jeu Ou une seule option Tu vois ça c'est une démo mais là non Et... enfin, Voilà vous allez dans les mmh. démos de tous les stores Il n'y a pas iFootball e bon, C'est le jeu vrai. en fait Ouais mais je suis d'accord on... un... Mais on verra quand tu auras tous les modes Parce que là il n'y a quand même pas tous les modes Etc On verra Écoutez je ne sais pas On verra en tout mais, cas si effectivement C'est ce qui... quoi tous les modes Bah le mode euh... Creative C'est hein. <rire> <Creative. rire> ce ouf, ce ouf les mecs avec ce qu'on dit depuis tout à l'heure C'est que finalement euh, UFL et goals, ils viennent peut-être un peu plus UFL parce qu'on a un peu plus de news. vient vient au bon moment. Ils viennent au bon moment, tu vois, et surtout oui, UFL ouais. parce que là, efootball en sûr, fait. Meilleur timing. Si, si efootball avait proposé genre un jeu du tonnerre dès la sortie, dès le lancement, mmh, ouais. et si FIFA peut-être, il y avait pas cette. FIFA, voilà moi, titre personnel, j'aime bien. Ce FIFA à à cette année, fait année il est très de bien. c'est ouais, la, ai la première fois que j'ai joué Peut-être après que les joueurs FIFA ont une certaine lassitude. Vous savez, au fur et à mesure des oh, temps ouais. et des années Donc, où il n'y a, a pas, dit, pas trop euh, de changement, de nouveautés, c'est cool la nouveauté. Voilà, bien ça sûr, un simule la nouveauté. Ça stimule, ça tout, stimule la comparaison. PES FIFA PES FIFA PES. Ouais, là, on a en, en plus, plus un PES qui se loupe un peu entre euh, guillemets. Hein, c'est un, un, un, un peu ouais. euh, un peu. Euh, mais oui, meilleur taille, je veux bien être nuancé, mais n'abuse pas. Non, mais bon, vous avez compris. Mais le truc, c'est que je pense que ça arrive. UFL là quoi Il y a eu Zichenko d'annoncer, Zichenko ouais. Et Fermino, euh, West, no. West Ham. Voilà. Le truc avec West Ham aussi, le petit trailer avec West Ham, il ouais. était bien. Mais non, et là, avec West Ham, ouais. West Ham, c'est une vieille équipe quand même, West Ham. Non, bon, non. Pas non. non mais en Angleterre, c'est une, une équipe qui a, qu a, beaucoup, de, qu a beaucoup de fans, ouais. hein. une grosse fan ouais. base. Ouais. Non, c'est ouais. plutôt solide. Moi, honnêtement, ah, je ne sais pas pour vous les gars, mais à chaque fois qu'il y avait ce genre de communication, il bah, y avait un peu plus de... J'étais un peu plus chaussé, je me disais, ouais, c'est sérieux. Au début, il y a quelques petits trucs et au fur et à mesure de la communication, bah attends, On parle quand même de Western, tu as le délire avec l'équipe Mais... e-sport-foot-hashtag Mais franchement, mmh. eh, tu as l'impression ah, que, ah, oui, que pour clair. eux, toutes les, planètes, ça que ça... As que toutes les mmh. planètes se sont alignées. C'est-à-dire que e-football, qui essaye de faire un free-to-play, qui se casse la figure, et, la tout. et eux, ils annoncent ça, paf mmh. Du coup, mmh. ça sent le nouveau euh, duo FIFA. UFL ouais, ouais, cool parce que Là, là, là aujourd'hui, aujourd on ne parle même plus d'une guerre entre PES et FIFA. Oh bah, FIFA hein. bah, bah, c'est ouais, terminé. Bah, déjà, on n'en parlait Donc, plus. Euh... Ce qui arrive encore à comparer ah, non, les non, deux. On, on en parlait encore l'année dernière. Là, c'est fini. Il n'y a plus de duel Oui, on parlait. On Non, mais avant, on en parlait parce qu'on avait quand même l'avantage d'avoir un meilleur gameplay. C'était indéniable. Après, Luthor, tu, tu vas peut-être me confirmer ce que je vais dire, mais, mais régulièrement, j'ai des commentaires sur ma chaîne de joueurs, depuis des années. De, depuis des années, j'ai des joueurs FIFA qui me laissent des commentaires en me disant Ah ben, bah, je me suis mis à PES, c'est cool. Ouais, bien sûr. Vraiment assez assez nombreux, quand même. Tu ouais, vois, il y, y, y, y a pas mal de joueurs il qui ont la transition. Il manque du contenu, mais le jeu, euh, le jeu, il est mais très. Mais ça bien va, le tout. gameplay, oh, c'est énorme. Game énorme ah, là, vois, les ouais. mecs, ils sont et, repartis et de... comme là... ils sont arrivés. Non, là, là, là c'est impossible. Il n'y a aucun joueur pur FIFA qui est passé sur non, le football. La minorité possible. de mecs qui viennent et qui disent que malgré tout, le football est quand même meilleur que FIFA, c'est quand même… C'est des, ouais, voilà, ah, ouais. des joueurs PES. Pur, ouais, et puis c'est une extrême minorité qui est pas… Voilà, pour moi, qui n'est pas crédible. C'est des joueurs PES purs. quoi. Mais là, là, je pense que UFL, là, ils ont eu du flair. Euh, je sais pas vous, mais j'ai l'impression. Ouais. Flair to play. Ouais. Flair to play. C'est ça. Flair tout play, incroyable. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait un bide de ouf, tu vois. Non, moi, je pense que… Je pense qu'il y, y a une grogne du côté des joueurs FIFA qu'ils ont su flairer. Ouais, euh, bien il y a sûr. Quelques bah, années. Ils sont engouffrés dans la brèche. Hein. Ouais, il y a. Bah, FIFA 14, pour moi, c'était le, le dernier bon FIFA. Tu vois. À part celui-là. FIFA 22, FIFA 22. Le 17, ça va. Le 17, je, je, je l'aime bien. bien. Non, ouais. entre FIFA le 14 le... et FIFA 22, je ne l'ai pas aimé, Le 17, j'ai bien aimé. Mais je pense que la grogne des joueurs FIFA, elle a commencé il y a, il y a quelques années. Il y a justement, il y a 3, 4, 5 ans, en fait. Ouais. 19, que elle fait, elle a commencé à partir 19. du 18, que le 18 était compliqué. Le ouais, 19, c'est un bien ton ah, ouais. il, okay. il y a des joueurs qui disent « FIFA 15, il est horrible. » Même moi, j'ai trouvé horrible, FIFA 15. Hum. Et, et je pense qu'ils ont su cette grogne qui commençait à monter du côté des joueurs FIFA et ils ont vu que du côté de PES bah ça stagnait un peu quoi ils étaient là ils galéraient donc ils se sont dit il y a peut-être un truc à faire tu vois Messieurs, et, et, et... ouais excuse-moi je t'ai coupé dans ta phrase je pensais que tu avais j'ai pu... fini non j'ai fini on va passer tout de suite aux questions réponses parce que euh, du coup bah il reste un, un petit quart d'heure donc on passe aux mmh. questions réponses Tu parles tout le jour sur le jingle, toi. Heureusement que j'ai coupé le micro. Oh là, il nous fait visiter son appart. il est cool. est Incroyable, non T'as vu ça T'as vu le jacuzzi Mais ou quoi, tes toilettes sont très belles. Franchement, c'est pas <rire> commun de faire des rêves dans ces toilettes. C'est à Monaco. T'as mis ta voiture ah, ouais, dans, dans les toilettes de ouais, ouais, Monaco, ouais, monaco, par, ouais, par, monaco. par contre Pas du tout, frère. Toilette frère de II. <rire> dans non, les toilettes de Louis Vuitton. Ah non, je suis je suis pas du tout à Monaco. Je suis pas près de à Monaco. Non, on bah va souvent à Monaco. Oui. Ah bah moi je suis à des Monaco. Des par contre, j'ai déménagé, euh, moi déménagé ah mon décor, je suis à Monaco. Non, ah, non. Mais... On est à Argenteuil, mec. Bah toi, moi je suis pas Argenteuil. <rire> C'est Et... différent de Monaco, ça peut faire un peu pareil, mais assez différent. Eh bah, ben, n'hésitez pas dans le chat à poser vos euh, questions, on répondra aux plus de questions possibles. Ouais, n'hésitez pas, les gars. Déjà, merci, on est 141. C'est ouais, cool, hein. magnifique. Hein. Cool. Et n'hésitez pas, même les mecs qui ne parlaient pas trop depuis tout à l'heure, c'est vraiment le moment. Ouais. Je sais qu'il y a eu pas mal de commentaires tout à l'heure et des questions. Que ce soit des questions sur euh, UFL, Gaulle, tous les jeux de football en règle générale. Sur la général, coupe ou même... de cheveux de Davos, n'hésitez pas. Vous aussi, ouais. <rire> Donnez une note. Y a, y a, Il ouais. y, a, y, a y a deux projets qu'on n'a pas euh, évoqués, mais c'est des projets vraiment qui peuvent intéresser des joueurs offline c'est les projets sociable soccer qui est hein la suite de sensible world of soccer un jeu des années 90 bon davos n'était pas né mais même ton père était pas né je pense <rire> et, euh, <rire> et euh, c'est un jeu qui peut, qui, qui peut plaire à, à des joueurs euh, offline mais qui est un jeu arcade et, et le deuxième projet c'est football football player 23 qui est un jeu de simulation sur PC. Avais fait, Offline euh, aussi. Tu avais fait une vidéo de chaque jeu sur ta chaîne YouTube. Ouais, je crois. Je ouais. Qui... Si, si, je, je, je vous invite à aller la voir d'ailleurs. Alors. Mm. Question, vous en pensez quoi de Mino Bah, que du bien, hein. c'est notre joueur pro, c'est le joueur pro de Monaco, euh, un des top joueurs monde. On va pas, on peut dire que <rire> du, de du Mino. bien. Je suis mort sur les com, en fait, je rigole sur la, calva... la calvicite Davos. Il y a eu des oh, commentaires. Non mais moi, demain, la joie était sur ta l'enfer. Bah, ai bah oui, non, mais peut... c'est pas moi, t'es un. Ils sont bah, ça dans le chat. Bah, bah oui. c'est une vraie vrai question. Ça. Ça. Hein. Moi, toute je... on la voit plus. On la voit plus, plus, plus. Ah bah, deux ah ouais bah tu sais, c'est le, le principe de la calvitie. On va la voir de plus <rire> en plus, Davos. Je sais ah, de quoi je pas... je... Regarde, je sais de quoi je parle. Ah, alors, attends, il <rire> y, y a une petite question. là. Idekun, ça devient quoi, les Football pro et les tournois Vous avez des nouvelles. Alors, alors Taria, honnêtement, pour l'instant, on a absolument zéro nouvelle. Tout ce, qu tout ce que les gens ont, en, en généralité, c'est quoi C'est la période. Dans la fameuse roadmap qui a été communiquée par euh, Konami sur les réseaux sociaux, c'est indiqué décembre. Du coup, on attend et honnêtement, ouais, euh, on tenté. attend, on attend tout simplement. Et au niveau des tournois pro, euh, là, les prochains tournois qui vont être euh, donc euh, nos joueurs ne vont pas y participer. C'est des tournois qui vont se passer. Il y en a un au Japon, un au Brésil. Les deux tournois vont se passer sur eFootball euh, sur PES 2021. Ça, par contre, je l'ai vu, les gars. Ah, c'est terrible. terrible. Ça, c'est assez ah, grave. Ce que mmh. ça, j'ai vu. Ça, c'est incroyable. Ouais. Ça, Mais pour moi, euh, euh, c'est terrible, mais c'est logique. Tu peux pas faire ouais, de tournoi sur le jeu comme il est là. Bah là, bah là. là, là, ah bah là... Que... Ouais, c'est... Bah après, le truc, ouais. franchement, c'était... Il n'y a même, ah déjà, non, y a même pas de salon pour une... jouer contre un ami, déjà. Ouais, c'est déjà. Alors. On a l'honneur d'avoir dévo... une question du grand ou... Weedens. Ah. Allez, allons. -y. Les gars, et du coup, c'est bah, pour nous quatre, puisqu'on est tous les quatre créateurs de contenu. Pensez-vous rester sur eFootball ou vous voyez-vous plutôt créer du contenu ailleurs à terme euh, bah, Idikoun, vas-y. Euh, bah, je... bah, moi, honnêtement, les gars, euh, moi, eFootball, il est hors de question en l'état que je fasse du contenu dessus. Ma ligne est très simple c'est qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis très PES en, en tant que. Enfin, dans la création de contenu, je suis très PES initialement. Et bah, j'ai déjà commencé à faire du FIFA. Je vous invite mmh, à aller sur mon Instagram. Partager par eSport, j'ai été par e e e ah ouais, surproduit par eSport, France. Ah oui, je savais pas ça e e Par ISport France. Quelle vendue On l'a perdu, là. Euh, ouais, j'ai fait une petite vidéo skill qui est presque à 100 000 vues euh, sur FIFA. J'ai fait ça aussi va, mon premier euh, remake sur, on sur Instagram. Sur Insta. En fait, Widen, ah bon, si moi je te l'avais déjà dit, honnêtement, je me place en tant qu'expert, entre guillemets, en toute modestie des jeux de football. Et je veux proposer du contenu sur les jeux avec lesquels j'ai de l'affinité et de l'affection. Car pour moi, le, le catalyseur principal, c'est l'amour, l'affect que tu peux avoir pour un jeu. Et il va finir voilà, par voter pour, ma... pour <rire> moi. Voter pour <rire> moi. Il est cool non, voilà, ouais, en deux. tout cas, c'est tout. Hein. Voilà, je, je suis ouvert à tous les jeux. Même UFL. Demain, UFL, il sort Widen. S'il est bien. Mais bien sûr que tu fais du Allez contenu. Ouais. Davos Moi, bon, voilà. c'est pareil. Hein. On voit sur ta chaîne bah, bah, Twitch, voilà, il, y a, comme y... il y a peu, de, peu ouais. de football. On va pas se mentir. Ah, Il y a très peu de football. Hein. En ce moment, il y a beaucoup de FIFA. Bizarrement là depuis l'annonce que la mage a été enfin a été euh, reportée, il y a hein beaucoup de FIFA bizarrement mais, <rire> mais ouais, hein, ça va faire du football, bah, les normal, première semaine, on va voir. De toute façon hein là, j'ai déjà j'ai déjà commencé FIFA et quand UFL sortira, s'il est bien, on bah, va on va aller à fond dessus. Et monsieur Caton, toi tu étais le résistant ta chaîne YouTube, elle a combien de temps maintenant 7 ans, je crois. Ça va faire 7 ans. 7 ouais, ans, as, oh, tu ouais. n'as jamais lâché PES en 7 ans malgré bah, les ouais. malgré des fois des, des périodes compliquées sur PES, mais ouais. là cette année bah ouais bah j'ai pas spécialement de mérite c'est juste que depuis FIFA 14 alors j'ai toujours joué à PES il y a juste eu une seule année de, dans toute ma vie où j'ai joué à FIFA par rapport à PES, c'était l'année 2013 FIFA 14 oh, c'est pas le 14 Ouais. Ah oui, moi, bah. FIFA 14 Ça, par 14. rapport à PES 2014, mais ah. j'ai toujours joué à PES <rire> et euh... ouais, voilà. Ouais, c'est et... mon premier PES en ligne, moi. Hein. PES 2014, c'est mon premier PES en ligne. Ah, T'as trop mal commencé ta carrière, frérot. Ah, ouais, mais je clair. te jure. Hein. <rire> ouais, et, et, et non, et depuis, depuis euh, que j'ai créé ma chaîne, donc euh, il y a 7 ans maintenant, j'ai toujours préféré PES. Donc, euh, et donc là, constant, hein. année... et là, là, là, aujourd'hui, euh, la révolution. Et je joue à eFootball football je, ah. je préfère FIFA. C'est clair. Ah. Bah, c'est possible mecs, de faire autrement. C'est pour <rire> non mais voilà ouais. j ai, j ai, Ma, ma raison, chaîne c'est pas une chaîne PES C'est une, une chaîne C'est que je préfère voilà, bah, C'est une chaîne donc, m. Euh, Monsieur Quinton Il... Ouais en plus dit. Euh, Heureusement que ouais. j'ai pas appelé ça Monsieur PES ah, été bah, dans hein. <rire> Ils m'auraient enterré Konami ils auraient enterré la licence ma Non chaîne, mais c'est très compliqué parce que Tu passes par des Par des choses où en tant que créateur de contenu Sur un jeu principal Alors Monsieur Quinton lui fois 3 par rapport à moi euh, les gens pensent que euh, si tu fais pas de PS, t'es un trait, et je sais pas quoi, t'es sais pas quoi. Après, Tous les jours, je m'en mange des voilà. commentaires. Mais faut savoir que je avant ça, terrible honnêtement. Bah oui. Oh, Parce que quand tu fais du cas. contenu Tu fais ouais, du contenu sur pense. un truc qui t'aime. Et comment tu peux faire du contenu sur mm. un truc que t'aimes pas Non mais hé, Luthor, de toute façon, on aurait fait, on aurait dit, efootball c'est une dinguerie le jeu c'est une on tuerie est... on se serait mangé 20 fois bah, plus bien. de commentaires négatifs. On nous aurait dit, on est, des fans de, on est honnête avec nous-mêmes. et c'est bruyant, ouais. Moi, la chance. Et ça me fait de la. En vrai, on rigole, là. On bah, se fout de la ça. gueule de football parce qu'il y a de quoi se foutre de la gueule et peine. parce que c'est honteux ce qui se passe. Mais au fond, nous, on est triste Moi, la chance oh, la chance qu'on qu qu a, c'est que FIFA. Enfin, la chance que j'ai, je vais parler pour moi. La chance que j'ai cette année, c'est que FIFA me plaise. <rire> Pareil, ouais. Et qu'il y a <rire> des nouveaux jeux qui de foot Si FIFA ne m'avait ah, ouais, pas plu, là, ça aurait été très, très dur. Et du coup, bah j'aurais très certainement pu fait grand-chose sur YouTube ou alors, je ne sais pas, fait des trucs complètement différent. Mmh. En, joues en, joues, en fait, on se place comme des amateurs de jeux de football Exactement. tout simplement. C'est-à-dire que l'un, tu peux jouer sur FIFA, euh, voilà. Oui, tu peux jouer à FIFA et à PES. Demain, Moi, si, UFL... PES demain si UFL, demain si UFL me, plaît, bah oui. Demain mmh. si UFL mmh. me plaît de fou, bah et que je préfère UFL à FIFA, eh ben j'arrêterai FIFA, je bon. fais UFL et puis il y aura pas de, il oui, y aura pas ah. à se poser de questions. Après, ouais, c'est mmh. triste. Je, je, je suis triste pour les, les créateurs de, de contenu qui ont fait du contenu sur, sur PES et qui ont carrément dû arrêter leur chaîne parce que ni FIFA ni PES ouais, le, leur plaît. C'est ouais. compliqué. Là, la chance que on a, c'est que ouais j'apprécie FIFA. Après, je n'ai pas les mêmes sensations mmh. que PES, bien sûr. Euh, ouais, ouais. j'apprécie pas autant FIFA 22 que j'ai pu apprécier un PES 2019, par exemple. Mais euh, ça va. ça, ça... va J'y joue tous les jours. Je vais répondre voilà, à... Ouais, je vais répondre vas -y, vas -y. à Abril euh, Goodspeed. Vous aimez pas Très rapidement, Luthor. Et vous faites la moitié de votre contenu dessus, j'appelle ça de l'honnêteté. Mais c'est pas ça, en fait, t'as pas compris L'honnêteté, c'est pas de plus du tout en parler. Parce qu'à la base, on est quand même des youtubeurs. Des gens nous suivent pour ça. PES, les gens nous suivent pour ça. Donc on est obligé d'en parler. Quand c'est pas bien, faut en parler. Mmh. Quand c'est bien, faut en parler. Et après, et... si on n'en parlait pas du tout, ce serait pas. Euh, ce serait... Enfin, je sais pas, je comprendrais pas non mais, plus. Mais totalement. Et en même temps, les gars, je suis désolé, mais justement, euh, on suit plus Luthor, M. Quinton, ou même Davos pour du eFootball ou pour du PES en règle générale et les chiffres l'attestent hein, je pense que vous avez plus de vues bien, bien sur vos vidéos PES bah, ou eFootball ouais, bah, ça. Ouais, ça, euh, voilà, ça, ça nous bah, arrangerait bah, beaucoup plus, bien, plus que mais, le jeu qui se voit bien, bien hein. bah, bah, oui. donc oui j'avais prévu plein de choses hein, bah, bah, pour eFootball bah, e hein. bah oui bah, pareil il n'y ah, a pas, y a pas bah. de YouTube encore je fais bah, des bah, très bons chiffres sur FIFA sur Twitch je vais pas le mentir je fais des très bons chiffres je fais des meilleurs chiffres que sur eFootball que sur PES l'année dernière mais par contre sur YouTube bah pas du tout, ça n'a rien à voir, je fais des bien meilleurs ouais. chiffres sur PES, sur eFootball que sur les autres choses que je fais Mais j'en fais quand même parce que je fais ça avant tout parce que parce ça que me plaît bien. et parce que c'est pas ma source de revenus, moi j'ai un tente. métier ouais. tranquille bon, Après ouais, de toute façon la, la malhonnêteté ce serait de dire qu'il faut les bons et Exactement. de faire des vidéos dessus ça se verrait, ça se verrait dans mes vidéos Et ça, ce serait pas bah, honnête Ça se sentirait et ça, c'est pas honnête Justement, c'est pas évident pour des créateurs comme nous de dire E-Football, c'est nul, je passe sur FIFA, oui. je joue sur FIFA, j'apprécie FIFA C'est pas évident, ce que vous... pas évident ce de ce le dire Ce que beaucoup oublient, c'est que nous, c'est pas notre métier, on n'est pas payé pour ça On serait payé, bah, moi les gars, vous... Je... Un jeu, le meilleur jeu du monde Bien sûr, je me forcerais à... Je, je me... révolutionnaire Ça me ferait mal au cœur, mais je me forcerais si c'était mon métier Si c'était ouais. ce qui nourrissait mes enfants et ma famille sauf que nous on fait ça par passion et donc la passion ça se force pas donc t'aimes t'aimes ou t'aimes mmh. pas t'aimes pas après sur, sur, sur FIFA si tu veux quand je joue à FIFA je, je change mon, mon mindset que quand je joue à PES quand je joue à PES je joue pour jouer à une simulation de football bien sûr euh, et ressentir des, des, des choses de simulation tu vois non puis on euh, est une expert exigence en... manette en main bah, tu oui. vois quelque chose voilà une simulation on... quand je joue à FUT sur FIFA <rire> c'est pas pareil, je joue pas un jeu de foot, kiff, je joue un jeu vidéo qui ressemble un peu à un, un jeu de ouais, foot maintenant. tu vois, et je joue, à, tu vois, je me, je, me, je me détends, genre c'est arcade, tu vois, j'ai changé mon mindset en fait par rapport à FIFA, un... tu peux pas, tu peux pas apprécier joueur. FIFA durant en disant « je joue à, à FIFA » Parce que c'est une simulation de football non. exigeante. Mais t'as bien dit. Si tu penses ça, tu ne vas pas l'aimer. Moi, je joue à e football. Je joue à PES, je joue, à, je joue. au foot. Et je joue à FIFA. Je joue à un jeu de foot. Ça rien voilà, à Voilà, c'est ça. Est Mais est-ce que vrai. je kiffe moins ou plus Bon, bah, non, je kiffe, je, kiffe, je, kiffe, je kiffe. quand même cette année. Tu vois. N'hésitez pas si vous avez des questions, ouais. les amis. Il y a hein, à Il y, a grand à... Salut, Salut, ouais, il, y a... il y avait un petit commentaire de Covres que je salue énormément. Il donne énormément de force aux mecs de et la y a commune vous... et. Ouais. Notamment sur Insta, salut Yavbou, il a demandé est-ce qu'il y aurait un live, un petit mardi débat avec la communauté et on est en train justement de le prévoir avec Luthor, mmh. euh, on va se faire un petit Discord, faire une petite sélection mais de quelques ça. mecs qui veulent participer, c'est compliqué parce faut des sélections, et... oh ouais il faut des sélections parce qu'on peut pas ouvrir forcément à tout le monde, il ah, y a, si y a des forcément... mecs qui... Oh, on ne sait jamais, voilà, on fait les choses <rire> proprement, on va faire un petit Discord, sélectionner les personnes oui, avec des thématiques très diverses, il n'y aura pas vraiment de thématique spécifique, chacun pourra s'exprimer comme bon lui semble, enfin, c'est prévu, prévu frérot, t'inquiète. Ouais. Donc ce sera les viewers, l'intervenant le... qui choisira le thème euh, du moment. Du... Du... Exactement. N'hésitez Exactement. pas s'il vous reste des questions, okay. il nous reste 2-3 euh... deux minutes, deux, minutes, donc s'il y a encore 2-3 questions, n'hésitez euh, pas, en tout cas très content mmh. d'avoir Widen, c'est Durandil notamment, mmh. mais qui sont quand mmh. même des personnes importantes de la commune. Sincèrement, croyez-vous encore à football Très bonne question, Ice. Moi, j'ai répondu dans ma vidéo aujourd'hui, non, je n'y crois plus. J'y crois en tant que gameplay. <rire> non, même moi, je le dis. Je crois en tant que gameplay que ça peut être un bon jeu de foot par rapport au gameplay. Mais avec ce qu'il nous montre, le contenu qui est compliqué, ils ne sont pas renouvelés, les défis qui sont nuls. Bah Non, je suis désolé, ce n'est pas un jeu de foot. Un jeu de foot free to play qui est censé durer des années, ça peut pas marcher que sur du gameplay. C'est impossible. Donc, non. On euh, moi, pareil, même avis. Même, euh, même euh, euh, avis On l'a dit, dit, je crois, sur ta chaîne euh, Twitch, euh, dans un mardi débat. Hmm. La réussite d'un free to play, c'est euh, la, la, la réactivité. Ouais. C'est le contenu, c'est la faiblesse de, ouais. de, de, de, de Konami et j'ai l'impression qu'ils font même pire que les années précédentes ouais. avec ce eFootball. Donc... Il bien... y a eu combien de mises à jour déjà FIFA y a combien de mises à jour en une semaine Il en a eu deux c'est ça tu avais dit en début stream Ah oui, il y a eu déjà deux grosses y a mises deux, à jour sur le gameplay depuis la sortie. PES on n'a bah, rien eu depuis quoi Le jeu est sorti depuis combien de temps déjà EFootball Un mois. Euh, un, mois. Bah, un mois on n'a rien eu. Ah. Reporté, temps, il a très Mais... bien résumé, C'est à ah, même, je dirais même encore plus, avant le gameplay, c'est surtout le contenu et la réactivité. Même si tu as un gameplay un peu moyen, mais que tu as énormément de contenu et de la réactivité, oui. le jeu il va marcher. Moi, j'ai milite depuis ouais. des années maintenant, je le dis. Hein. Euh, même à PES 19, qui était très bon en termes de gameplay, je m'ennuyais déjà. Parce que le contenu n'était pas là, tu vois. Défaut, il faut même qu'il t'a baissé un petit peu. Après, le gameplay reste la base. Hein, Bien sûr. Euh... Pas quand même. Mais... Quitte à baisser un peu le gameplay et mettre du contenu des modes avec tes potes etc un club pro un 10v10 tu vois vraiment euh, propre et bah ouais, tu... bah après avoir moi vraiment <rire> je pense enfin, que là l'année va être complexe voire morte pour eFootball euh, c'est juste ouais. mon ressenti hein. euh, je pense ouais, que le jeu vie... va être bon voire très bon d'un point de vue du gameplay parce que je sais que l'équipe de devs de konami est, est très forte euh, vraiment les devs en eux-mêmes ils ont moi, j'ai analysé, j'ai étudié comme beaucoup euh, le jeu, le gameplay, je trouve depuis des années que le, le gameplay de PES depuis des années est incroyable. Après, voilà, tu, on verra si le contenu suivra, mais je pense que voilà, faut... le rendez-vous a été trop tôt. Tu n'étais pas encore beau gosse, frais, parfumé, tu n'étais pas au mm -hmm. max tu sais, de ton mindset. L'attendre un petit peu avant d'avoir ce fameux rendez-vous, et je pense que là, il va falloir se donner un rendez-vous un peu plus tard. Après, il y a un adage qui dit euh, il n'est jamais trop tard pour bien faire il n'est jamais trop tard pour Konami d'embaucher euh, ouais. les bonnes équipes pour les bons tas mmh. et de faire. Euh, bien. Mais j'y crois ouais, pas. Mais est-ce que le jeu sera pas mort C'est ah ouais, bah, un, mais... bah, un risque en fait, parce que le lancement est du il est tu vois c'est ouais. Au début, c'est ouais. ouais. la chance à T'sais, un truc, ok T'achètes une... une voiture, mauvaise expérience au début, tu tombes en panne, tu vois, sur la. Tu ah, vois, tu sur, pas euh, sur autoroute complexe, on dit « Ouais, t'inquiète, on a refait et tout. Euh, t'inquiète, on a refait, jeune ah. culasse, moteur, ce que tu veux. Euh, » Ouais, mais Il y a une très bonne Alors... question de Super JP. Oh, merci à Oh, merci pour le raid. Merci pour le raid, Aspaz. Merci, si, mec. Je... Merci beaucoup. Gros bisous. 90 personnes à 30 secondes de la fin. C'est magnifique. Mec. Super <rire> G... Super JP qui demande, mais ça va être compliqué de répondre. Euh... Merci Spaz, merci mon ami. Merci de la part de, de tout Monaco. Euh, Est-ce que l'avenir des jeux de foot passe par le passage des lois anti-microtransactions Bah, on va répondre rapidement et après on va être obligé de se quitter. Euh, bah, pas, pour les, pas pour les créateurs de jeux de foot. S'ils bah, passent tous, ils passent tous en, en, en free to play, il faut bien qu'ils trouvent de l'argent quelque part. Exactement. Voilà. Dire. Donc je pense que malheureusement, non. non. Je, mmh. je pense que malheureusement, non je pense que oui les, la, si la nouvelle ère des jeux de foot ça va être le, le free to play malheureusement, moi je dis malheureusement mais c'est pas le sujet du jour euh, donc avec une, une, une plus grande présence des microtransactions, après il faut que ça soit régulé mais seulement la, les lois sont pas les mêmes ce, selon les pays déjà ça c'est une complication. Ouais. Et ouais. je pense que l'avenir, on l'a dit tout à l'heure, c'est euh, le blockchain, c'est les crypto-monnaies. NFT, tout ça. Ouais. Ouais. Ouais, bah, ouais. J'ai hâte de faire notre débat, euh, notamment sur SOMA. De ouf. Mmh. Mmh, mmh, mmh. Euh, ouais. et bah, merci euh, merci également à ceux qui se sub. Euh, bienvenue, euh, Mumsator, deuxième mois que, que tu es sub à la, à la chaîne de Monaco. Daguet Munegu, oh. mon ami. Euh, je vous propose du coup, comme d'habitude, bien sûr, le, le, dernier, euh, le dernier mot de chacun, euh, bah Davos, je te laisse commencer, t'es le plus jeune. Dernier mot par rapport à ce, à ce débat. Est-ce que tu veux ah, T'es le plus jeune, je pense qu'il cache son vrai âge. Ouais, oui, ouais, fait... ouais. Oh, oh, c'est bon. Ans, je... Ouais, non, je suis venu ouais. là pour me faire vanner, c'est incroyable. <rire> Parce que attendez, ah, mais non mais fait... juste, dans le chat, euh, Davos dit qu'il a ouais. 22 ans. Voilà, c'est tout, c'était la fin de la vanne. À non toi. mais j'ai oui, oui, oui, 22 ans, non hey, on... On... On fait un vous petit. donnez quel âge chat a, a, voilà, attends, voilà, attends. Il y en a Quel âge vous lui donnez dans ans, le chat et, et Il y en a un qui a 37 ans, entre Davos et moi. Qui a 37 ans, qui a 22 ans non non, <rire> non, non, non, non, non, non. non. Vas-y, Davos, okay. allez, ton petit mot de la fin. Ton petit mot de la fin. Bah, merci pour l'invitation, c'était cool. C'était très cool et euh, et fait, Voilà. Court. <rire> ok, ok, court comme tes cheveux. Euh, Davos, euh, euh, <rire> monsieur Quinton, du coup, le mot de la fin. Euh, mer ouais, merci pour l'invitation. Il t'a laissé du non, temps, du coup tu peux prendre son temps. Non, mais je vais je vais, je vais faire court. Euh, merci pour pour l'invitation. J'étais vraiment ravi de discuter avec vous. C'est toujours un, un plaisir. Euh, D'autant plus qu'avec l'arrivée de ces nouveaux jeux de foot, et eh ben on a plein de nouveaux sujets qui s'ouvrent à nous avec des, des stratégies très différentes de ce qu'on voit. Et je suis très content qu'il y ait des nouveaux concurrents qui arrivent. Ça va ça va faire bouger les choses. Euh, et j'espère qu'on va quand même dans la bonne direction et que les jeux de foot vont contenter le plus de monde. Et je ne voudrais pas qu'il y ait des joueurs qui soient, euh, qui soient mis sur le côté, notamment les joueurs offline, les joueurs d'un ah, certain ouais. âge. Euh, et malheureusement, ouais, c'est vrai que... On se dirige euh, vers ça quand même. Hein. Ouais, on se dirige vers le full online, les microtransactions transactions le free to play. Bon, en tout cas, bon, c'est quand même intéressant qu'il qu y ait des nouveaux projets, et, euh, et je soutiens les, les nouveaux projets, les nouvelles idées comme ça. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Ça va stimuler la concurrence, et finalement, euh, c'est une bonne chose. Et euh, donc, merci euh, à vous l'invitation et pas merci à Konami pour y e football. Ah, ouf, ouf. Oui, T'es obligé, obligé. Ah. Ça... Ah, ah, obligé. Je croyais qu'il allait dire et pas obligé. merci à Idecun. Tu vois, juste comme euh... ça et hop ça coupe. <rire> ouais, gros bâtard comme ça gratuit, tu vois. <rire> <rire> Idecun le mot de la fin, mon ami. Euh, très content. Bon, moi je suis très content d'avoir eu le chat encore une fois. Merci ouais. pour vos merci commentaires. Pour merci d'être venu. Franchement, c'est tout le temps un gros plaisir de revoir. Toujours les mêmes pseudos, tout le temps les mêmes. Enfin, et des nouveaux aussi, franchement, c'est incroyable. Je vous remercie euh, infiniment. Très, très content d'avoir eu Davos et M. Quinton. C'est des poteaux. Davos, je l'ai eu à l'année ou à l'ancienne. Je lui souhaite ah, le carrément. meilleur chez ouais. BMS, hein, avec Joël et Alex et toute la team incroyable. On va faire de euh, grandes choses. On va faire de voilà, grandes choses. Que ce chose. soit sur eFootball, euh, que ce soit sur UFL ou même FIFA, non, il faut juste mettre le panache et l'envie, frère. Je te souhaite le meilleur. M. Quinton, tu sais toutes les qualités. Parce voilà. Que... Que Ouais. Voilà qui sont les tiennes. Hein. Non, je sais pas. C'est hein. le mec qui l'envie. Vas-y, vas-y. c'était très intéressant, sachant que je sais que vous êtes des experts voilà ouais. jeux de football. Vous êtes des amoureux de jeux de football aussi, comme Luthor, comme moi et comme tout le monde, je pense, dans ce chat-là. Merci, en tout cas. C'était un gros plaisir hein, d'avoir partagé avec vous. À titre personnel, j'attends UFL énormément. J'ai envie de découvrir, j'ai envie de créer du contenu sur tous les jeux de football possibles. J'ai envie de me placer comme un... Entre guillemets, un expert jeu de football en règle générale. Pourquoi pas faire de l'e-sport faire plein de choses et tout. Peut-être recruter oh. Davos en tant que joueur ufl tu vois. <rire> non, non, non. Moi, je suis très bien où je suis. Ah, c'est <rire> beau. Je vous laisse. Tester. Je ne bougerai pas. Non, non, non. Je <rire> ne bougerai pas de BMS, <rire> tu vois. <rire> eh ben, écoutez, je pense que c'est à moi du coup. Bah, merci à mon idée Kouna hein. tous ouais. les mardis. On est ensemble avec deux invités super. On est, cool. on était très content et très heureux de vous avoir. Davos, et Monsieur carton comme premiers invités. De la saison, en dehors bien sûr de, notre, de nos joueurs ouais. de Monaco. On, voilà, on voulait, on voulait vous avoir, on vous kiffe. Ça ne veut pas dire que ceux d'après sont moins bien, vrai. mais c'est vrai. vraiment des copains. Donc voilà. Monsieur Quinton, je pense que le débat de mardi prochain va t'intéresser fortement. J'en dis pas plus. On aurait également pu t'inviter, on pourrait t'inviter toutes les semaines, de toute façon, forcément. Oh. <rire> euh, N'hésitez pas à aller suivre euh, Davos, notamment, et surtout sur Twitch et Twitter. Monsieur Quinto, il est partout, mais surtout sur YouTube. Également, donnez-lui de la force sur sa chaîne Twitch. Et puis, les réseaux sociaux comme tout le monde. Avec mon ami Dekun, on vous souhaite une très bonne soirée, les amis. Bonne soirée à tous. Et on vous dit du coup bonne à mardi soir, prochain. Amis. Et suivez-nous sur les réseaux pour avoir les prochains invités et le prochain thème qui vous intéressera fortement. Allez, fortement. bonne soirée. Ciao, les gars. Allez, salut. Ciao, les gars. merci. Ciao, bisous. Ciao.